Tu as en partie répondu à travers euh, euh, le modèle des coopératives, mais j'aimerais quand même la poser pour qu'elle soit traitée plus, plus largement, plus précisément. Euh, que faire de l'entreprise comme modèle de gestion et d'organisation de la production euh, Production de base, tu vas parler de ça, dans une métropole populaire démocratique articulée autour de la pratique euh, des communs, de mmh. la pratique centrale des communs. Est-ce que c'est ce enfin, -ce est le modèle qui a questionné Est-ce que c'est la taille des entreprises Est-ce qu'il est, qu est viable ou est-ce que. Bon, qu oui, c'est une question fondamentale. fondamentale. Ouais, bon. J'ai une question un peu technique. C'était plus sur les leviers d'action euh, qui existent actuellement. Euh, comment ça fonctionne euh, concrètement euh, la loi sur l'encadrement des loyers ah oui. euh, C'est ouais, très basique et euh, savoir aussi euh, quand euh, Nantes Métropole décide de vendre une parcelle par exemple et la confie à Nantes Métropole Aménagement. Mmh. Euh, comment ça se passe en fait, euh, et euh, voilà, juste avoir un petit peu une, une, une vue d'ensemble des, des leviers d'action, euh, mmh. simplement quoi, mais... Euh... D'accord, ok. Bon, j'ai une question que j'ai du mal à formuler parce qu'elle est un peu compliquée, mais... mmh. En fait, je, je dans, dans ce que tu décris, dans le fonctionnement des investissements pour, pour, pour, la, enfin, pour la ville avec euh, les investissements qui viennent du marché, je me dis quand même que quelque part, c est, c est un, il y a un choix politique quand même de laisser faire euh, ce, ce type de fonctionnement. Et euh, on pourrait... Un mot qui me vient, c'est complot, entre guillemets, je, je sais que c'est pas ça, mais genre, on a le sentiment qu'en fait, c'est une volonté politique peut-être de favoriser ça. Est-ce que c'est des gens qui subissent Est-ce que... Euh, c'est pas, pas très clair. Euh, facile, en fait, ce que j'aimerais ai, comprendre, c'est euh, qu'est-ce qui pousse en fait euh, une, une, une agglomération, peu importe ce que ce soit dans tout une autre, mm -hmm. euh, d'accepter ce type de fonctionnement Est-ce que c'est uniquement dû au fait que, par exemple, ils n'ont pas de fric et que bah, l'argent est là et que, bah, juste comme c'est les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se plier à leurs règles mm -hmm. Ou est-ce qu'il mm -hmm. y a. En fait, l'idée derrière, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme pour essayer de le contourner hein. C'est ça mm -hmm. la question. Mm -hmm. Mm -hmm. Je vois bien le... Je voudrais juste d'abord en préambule faire un petit historique pour ne pas oublier que Nantes, c'est une ville portuaire, c'est une ville qui a eu énorme, d'énormes chantiers oui, on oui, est oui, à côté, oui. et donc c'était une ville particulièrement ouvrière, oui. il y avait des dockers, il y avait une grosse activité industrielle en, en industrie primaire. Mmh. Euh, parce qu'il y avait tous les sous-traitants qui étaient... Mon père a travaillé, attends, donc je connais bien. Oui. Et euh, donc, effectivement, et je, je comprends la, la réflexion sur la nostalgie, etc. Parce qu'effectivement, Nantes était une ville très populaire et très brassée, où effectivement mmh. les quartiers, aussi bien euh, très bourgeois, parce que c'est une ville bourgeoise à l'origine, mmh. très bourgeois côtoyaient l'ouvrier. Les mmh. ouvriers étaient partout. Et euh, donc on a sauvé cette tradition de... de euh, Jean-Paul, pour faire une petite réflexion sur euh, la culture dans les années 70 et 80, oui. c'était chenard, il n'y avait pas de culture. Oui, euh, ça, oui, ça n'existait pas. Si, quelques concerts absolument géniaux à la bonne Mais euh, tout ça pour, pour en venir là, euh, ce, qui me, ce qui me gêne toujours, et c'est un petit peu une marotte que j'ai en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Me gêne dans tout ça, c'est que j'ai encore l'impression d'un entre-soi, d'une sorte d'élitisme. Quid des populations Comment vous allez agréger les populations qui sont mal vues, euh, etc., etc., qui en ont strictement rien à péter de toutes vos histoires Je Vous faire tous les beaux projets que vous voulez, ils en ont rien à foutre. Je vais vous donner un exemple il y a une, euh, une bibliothèque qui s'est ouverte. Euh, les adres les personnes qui travaillent là, elles n'en peuvent plus. Euh, c'est euh, le Far West, quoi. C'est terrible. Et, alors, moi, ma question, c'est comment ramener ces populations là à la culture Comment les ramener à la politique Parce que, euh, autre réflexion, les gens votent plus. Alors, vous pouvez faire tous les beaux débats que vous voulez sur la démocratie, sur comment le faire. Pour... Les gens votent plus. Mmh. Donc, les, les maires ont beau rôle, hein. Ils font ce qu'ils veulent, les gens ne votent plus. Comment ramener Moi, c'est... En fait, ma... Euh, c'est mes principales interrogations, c'est Pour moi, c'est un, un vrai problème. Et je pense que la ville est en train de... Bah, de prendre la tournure qu'elle a, pour toutes ces raisons-là, à mon avis. Parce qu'on exclut une partie de la population, jeune, très jeune, et... Euh, et puis le reste, ben, ils ou ils sont dégoûtés, ou ils s'en foutent, je ne sais quoi. Après, moi, je, je, je, je trouve... Je suis un peu... Un peu non, non, intégrée. non, c'est pas ça, c'est juste... Je trouve, je trouve des... Enfin, moi, je, faudrait, faudrait pas... Moi, j'ai pas non plus envie qu'on parle, de, par exemple, de genre, les, les, des gens... J'ai des potes à Dervalière, à Bellevue, Malakoff, dire ces populations-là, c'est pas... Enfin, c'est pas des, des a, populations a, homogènes, a, quoi, en fait, c'est des a, gens... Il y, y, y a rien de péjoratif. Non, non, c mais c'est même pas sur, au sens péjoratif, oui. c'est juste je de dire... Fait. Je trouve... Enfin, moi, je trouve... On, je sais pas... Je pense pas qu'on puisse vraiment dire... Les populations de Bellevue, elles... Euh, euh, s'en foutent ou elles s'en foutent pas ou en fait je pense il y a et des il y a, y a, y a, y a des gens super différents mais je, je vois Pardon. ce que tu veux dire c'est juste je trouve des fois on peut globaliser un peu et oui, du coup faire des trucs je euh... je mes euh... suis. non non non, non, non, <rire> non, non, non, non <rire> c'était pas j'étais pas sur ce truc là c'est je pouvais être un peu sur le même truc de dire des fois euh, on peut dire les Nantais et les pas ça fait des trucs un peu bizarres là je trouve c'est maladroit je reconnais voilà Bon. Et je n'ai pas fait avancer le schmibic, hein, pardon. Ah, oh bah, ben, <rire> Douglas. À Londres, aujourd'hui, la grande angoisse, c'est en fait l'immobilier, là, devient pas que un logement pour la capitale, mais en fait pour les fonds criminels, le blanchiment d'argent, franchement. Et en fait, c'est parmi les, les théories de complot pour la raison pour le Brexit. Mmh. Euh, Croyez-vous que la loi par rapport euh, au registre cadastral en France euh, crée une, une transparence suffisante pour critiquer euh, le, le patron existants et à l'avenir de, de propriété, de, de contrôle de terres et, et, mmh. et, et bâtiments. La loi sur le cadastre la, la publicité des, des transactions. Non, j'essaye de pour, pour le, savoir comment répondre. Ah. C'est très récent au Royaume-Uni que nous avons eux, un, ça s'appelle le Land Register. Okay. Où, on peut réparer, c'est qui est le propriétaire de ce bâtiment Ok. <rire> euh, ah oui, oui, ok. Et c'est qui qui, qui qui. Donc, et, et quand il y a une spéculation euh, autour de euh, quelques centaines d'hectares, 25 km au nord de Nantes, par exemple, pour, pour créer C'est qui, qui qui est le, le propriétaire des zones autour qui va partir dans les les contre-ajouteurs pour les nouvelles zones industrielles, c'est qui, c'est comment on va ouais. réparer, c'est qui l'acteur Parce que c'est la montre de transparence dans ça, qui à Londres c'est beaucoup caché. Ouais. Euh, le moment que tu ne veux pas révéler ton ton, ton action, tu, tu fais une petite ouais. démarche dans le British Virgin Islands, et ensuite euh, c'est nickel. Euh, donc, et, et, on, mais je peux imaginer qu'en France, peut-être on, on, on est meilleur défendu. C'est si une question, question, que je voulais. C'est une bonne question. Que Il voilà. euh, y a peut-être un élément que j'ai manqué dans la, la démonstration, mais je me demande quand même pourquoi l'échelle de la métropole. Alors, est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait un, un, un cœur et des territoires servants — Pourquoi mmh. choisir ah oui. l'échelle de la métropole mmh. Moi, ça me semble contre-intuitif. <rire> J'ai une autre question aussi. Tu as parlé de l'Allemagne, qui a les bailleurs sociaux qui ont vendu euh, plein de logements qui sont passés en privé. Et tu dis qu'en France, c'était balbutiant. Ah, Est-ce que tu peux ah oui. dire pour expliquer pourquoi J'ai pas, pas vraiment super bien compris la, la différence entre ce qui, a été, ce qui est présenté et tout dans, dans le papier et, et là sur la question de la croissance urbaine par rapport à ce que tu disais en insistant là-dessus. Je veux mmh. savoir bah, du coup sur enfin, quels sont les, les éléments en fait, euh, qui te semblent, semblent centreux dans cette croissance urbaine. Euh, bon, t en, en as dit une partie, mais aussi bah, peut-être quelles sont les alternatives en fait, à cette croissance urbaine. Mmh. Voilà, là où tu situerais le point de bascule d'une ville, en gros. Décroissance. Mmh. Et est-ce une obligation, de, déjà, la croissance de la mmh. métropole en permanence mmh. Mmh. Pourquoi faire Pour qui Pour qui oui. Dans l'intérêt de qui <rire> Il plein de questions déjà. Hein. j'attends de voir si, <rire> si je peux commencer à répondre. C'est tout noté. Il encore 4 pages à vérifier. C'est Oui, mais... Euh... On ne sait jamais, il que le film ne soit pas... <rire> euh... okay. ah, mais sinon, je n'ai pas plusieurs. Euh, bah il y a des gens qui commencent à travailler aussi sur, enfin, de, d dans d'autres axes sur les, les questions des coopérations intercommunales intercommunale. Je n'ai pas encore vu trop ce qu'ils ce qui faisaient, mais euh, on avait, bah, justement dans, dans les niveau de métropole populaire ou de, de grandes villes populaires et des relations entre territoires, même hein, leur clé d'entrée, c'était de dire que ce n'est pas forcément le territoire de la métropole existante à Nantes. Puisque y a, de, Nantes oui. de Nantes métropole, oui. De Nantes métropole. Oui, oui, bah oui, forcément. Mais, oui. euh, mais du coup, comment tu vois les relations en fait, entre ces. Euh, entre ces différentes communes de taille mmh. complètement équivalente, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aussi peut-être avec des, avec des partenaires privilégiés enfin, euh, euh, par, tu par, par exemple, exemple en termes part... de majorité politique ou de, ah, de, de faculté à mettre des choses en place sans forcément mmh. l'ensemble de la métropole. D'accord. Mmh. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un... un, un, un une tendance en fait euh, dont tu n'aurais pas parlé mais qui pour moi peut-être euh, expliquait euh, aussi ce truc des de nouveaux qui viennent euh, à Nantes mais qui en fait euh, quittent euh, bah, quittent notamment Paris euh. qui devient invivable donc en fait c'est normal qu'on aille quitter Paris <rire> sans ah, à Nantes non mais euh, quand on vit à Paris <rire> euh, et voilà et, et d'un phénomène du coup de, de des grosses métropoles euh, qui deviennent invivables, et donc les gens vont vers des villes un peu plus petites, mais du coup... Euh, ces qui villes vont tendre. Qui, qui grossissent, <rire> oui, oui. Euh, et avec oui, un autre phénomène, qui est quand même qui a, qui a d'autres villes euh, aux alentours qui décroissent oui, oui. énormément. Et c'est le cas de Châteaubriand, c'est le cas d'Ancy, et du coup là on arrive à... un, à un qui peut être interprété comme un rejet de l'autre étant moi même par ce serait, serait comique. Mais, euh... <rire> non, mais voilà, c'est qu'en fait il y a une sorte de, de, de, de tendance que, dont on est euh, des simples. Enfin n'est pas vraiment acteur, on est quasiment passif euh, de ce système-là. De concentration des de, de, activités en des grands bon. pôles et de déconcentration. aurais pu habiter en oui. SNI. Eh. Ailleurs, pas. Tu dis, pu habiter en SNI. Bon, c'est moins sexy, quoi. <rire> ouais, vrai. Ouais, vrai. Mais je suis victime aussi <rire> du marketing, c'est ouais. <rire> ouais. ouais, ouais. bah, C'est vrai que t'as pas choisi Chateaubriand. Non plus. Euh, Nantes, non, mais ouais. je vois vraiment pas pourquoi. Non, mais par exemple, il y a plein de Nantais maintenant qui vont à retourner, par exemple. C'est c'est Ceux qui ne peuvent plus habiter Nantes. Ouais. Parfois, ou alors ils reviennent ouais, euh, euh, une fois Ah bah Bien sûr. Parfois, ils partent. C'est quoi C'est bien, ouais. c'est 40, 50. C'est l'effet du ruissellement, ça. Oui, c'est ça. Je ne suis pas d'accord en fait. Avec quoi Ce n'est pas le fait de ruissellement. Mais non, mais je sais. C'est une autre forme de ruissellement. Tu amènes des gens fortunés les gens les plus pauvres ne peuvent plus habiter en ville. Voilà. Si c'est des gens fortunés qui viennent, par, par exemple, c'est les touristes qui prennent l'avion à 27 euros pour venir à Nantes. Et on voit que c'est une ville superbe, ils ont des là, ils, ils ont plein de sous, ils achètent, ils font monter les loyers, la spéculation parce que eux, ils ont des sous. Et du coup les gens qui ont moins de sous, qui sont nés à Nantes, ou, ils ne peuvent plus y habiter. Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. C'est ça c'est un ruissellement un petit peu différent de celui qu'on qu entend habituellement. Mais... Et dernière ouf. Ouais. Désolé, mais c'est ma côté traducteur et, et, et terminologiste que c'est en fait je crois que cette polio, en fait, pour parce que la théorie de raisonnement, c'est autre chose, en fait. Oui, tu as raison, Mais Mais c'est mieux pour trouver une terme, parce que je suis d'accord. Tu as raison. Ton analyse du tendance sociale, des flux de population, c'est au cœur mon jeu. J'aurais pas dû mettre de l'humour dedans. Je me suis dit, avec un anglais, ça va passer. mais... Pour moi, la montagne, c'est en fait, c'est un bon terme, un bon terme pour cette flux nous avons parlé au cœur du jeu il faut il faut trouver le bon la bonne terme tu as raison et, et moi je n'aime pas trop de gentrification de, de boboïsation et tout ça parce que c'est n'est pas exactement ça ah, c'est un peu ça, ça quand même ça. aussi La hein. bah, gentrification c'est beaucoup mieux ça que boboisation boboïsation. Oui. <rire> <rire> si si tu commences à avoir de la gentrification à hein, Nantes alors, sinon, j'avais je... levé la main. Et du coup, <rire> Oui, <rire> et euh, non, Sur. C'est bon pour les autres <rire> et, et, et il y a un terme clair pour ça, tout bon. Sur quoi Pardon de, Cette, cette tendance le flou. Parce que j'avais ah. refusé russellement. ruissellement. J'ai bien compris. <rire> Donc, euh... <rire> J'ai pas tout suivi. C'est ce <rire> l'idée que, que le flux contribue à une croissance, ensuite ça fait de l'argent qui ruisselle pour tout le monde. C'était ça. Bah bah et ça, c'est la mauvaise critiques interprétation, là, tu, tu vois, vois dans son es sens. Tu ça qu'on critique. Dans l'idée du déplacement des populations, ah, les riches viennent, les pauvres s'en vont. Ils, vont, voilà. ils sont relégués ah, en euh, périphérie euh, de la ville. C'est eux qui vont aller habiter à Châteaubriand parce qu'ils ne peuvent plus habiter à Nantes. Pour les pauvres, on parle d'éviction. Oui. Voilà, c'est le terme qu'on utilise. Et puis, euh, voilà, pour les riches qui arrivent et qui créent un changement social, qui transforment les quartiers qui étaient populaires en quartiers aisés, c'est la gentrification. Ça, c'est la définition de Donc, la gentrification. Donc l'utilise Surtout pour des quartiers, plutôt voilà. pour des villes. Parce que en fait, ça ne se passe pas à l'échelle de villes. Ouais, ouais, ouais, ouais. Après, les quartiers les plus pauvres restent urbains, ah, dans toutes les villes de France. Restent euh, dans les villes-centres ou dans les banlieues proches donc on va dire que la ville se... Donc la gentrification de... n'est pas... Voilà, ne concerne pas, pas la de totalité non. de la ville, non. nulle part. Peut-être peut que ça dans une direction d d un où euh... certains de ces quartiers euh, sont... Mais, mais se... globalement, la ville semble bourgeoise. Deux, euh, deux centres de deux sortes de, de gentrification. des quartiers. De quartiers. Quartier. Très bien. C'est ça, en fait. Il y en a plusieurs. Ça vous va Tout à fait. Ça te va, super. Merci. C'est trop sérieux pour plaisanter. Oui, pas Il vaut ah, bon, mieux en rire que de s'en foutre. Exactement. Options, Merci. Euh, des exemples inspirants de peut-être de villes qui ont réussi justement à sortir ah, de oui. cette attractivité. Bah non, c'est pas la politique ça, c'est la Chut. Isabelle. Ton dos. Cela, dit, ouais. cela dit, petite réflexion aussi, non C'est parmi les villes qui a plus de logements sociaux. Donc, il y agit le plus pour euh, une sorte de mixité aussi. On peut intégrer ça aussi mais, mais, mais Nantes, Nantes, Nantes, la commune. Hein, mais dans la métropole, Nantes, la on, on, a aussi, euh, on a aussi la chapelle sur elle, qui est la ville de France avec le moins de logements ah, sociaux. La ville de France Ah oui, y a, non, non, non. Il y, y, y a la chapelle sur elle, et après il y a Neuilly. C'est assez chouette. C'est un peu. Euh, c'est je sais pas. Il y a Saint-Herblain et saint peu... saint est pas loin. Enfin, du coup, je, dans la métropole, on a des trucs assez contrastés là-dessus. saint me là a quand même un bout de belle vue dans Saint-Herblain. Bah, oui, euh, ouais, mais c'est un une, dans une très mais riche dans le, commune. Mais dans le reste de Saint-Herblain, il n'y en a pas. Très riche commune. Ouais, ok. Euh. Est-ce que c'est bon Bah pour l'instant. Euh. Ah, ben, c'est une avalanche, c'est plus une tempête. <rire> fou, le long long plein, de de Il faut lui se prendre de parce qu'il est bavard quand même. Dit-il <rire> alors. alors, première question, c'était que faire de l'entreprise, la forme d'entreprise. Euh, alors ça, c'est une question euh, très vaste. Alors, je vais répondre euh, de manière indirecte, c'est euh, à l'échelle locale, qu'est-ce qu'on peut faire euh, C'est pas forcément évident de, de, de transformer le capitalisme partant de, de l'échelle locale euh, en, en, en interdisant la forme d'entreprise, en, en, en bouleversant la forme d'entreprise. évidemment, il euh, y a une certaine modestie. <coughs> De l'échelle locale sur des questions aussi fondamentales et aussi larges. Euh, cependant, on peut faire plein de choses. Euh, déjà, les coopératives de logement, c'est de sortir la forme entreprise de cette, cette question-là. Euh, voilà, plutôt que ce soit des entreprises posées des logements, bah, c'est une coopérative. Euh, quand on est à la tête d'une mairie, on peut décider de sortir des services de la forme entreprise euh, en prenant en régie l'eau, en prenant en régie les transports, etc. Euh, on peut aussi dans les marchés publics décider d'octroyer de, de, des marchés à des coopératives. Donc, par exemple, je sais pas pour euh, la, la restauration, euh, de dire euh, de mettre en place un système qui fait qu'on va choisir des coopératives et ça. Et donc on a des leviers en fait pour pousser les tu formes les gars, alternatives. T'as le droit de faire ça Bah oui, tu peux. Oui. Alors, plein de clauses. Ça, ça, tu mets des clauses. Ça, ça, euh, oui, oui, on peut quand même un peu... Par on exemple, peut. pour des statuts d'entreprise coopérative, je pas, des scopes Tu as, mmh, de voilà, as, le... as le droit de faire ça on va regarder de près, mais voilà. Sur la démocratie bah, l'entreprise, leur... Puis au pire, voilà. tu peux contourner, parce que tu fais pour plein voilà. de trucs qui décident de faire des marchés publics, mmh. mais tu peux faire une DSP, par exemple, une délégation de services publics, où là, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de machin, la DSP, tu, tu dis « bah, c'est euh, machin ouais. qui s'occupe de ça », et puis voilà, puis ça, c'est fait, quoi. Voilà, il regarder dans le détail. Tu peux, ils peuvent juridiquement... Après, tu n'es pas obligé de prendre toujours le moins dix ans au niveau du prix, tu peux mettre des critères qualitatifs qui vont faire que tu vas te tourner là. Les scopes Pas voilà. Donc oui, il euh, y a euh... des leviers localement pour, euh, pour créer des alternatives à la forme d'entreprise dans différents domaines euh, et contribuer du coup à, à l'enracinement d'économies sociales et solidaires, à des alternatives concrètes. Euh, je veux bien partager donc, avec vous un exemple qui a, qu a euh, lieu en ce moment à partir je... des écosoliers et du solidal. Ah, oui. tu, tu vois ce que c'est, les écosoliers et... Oui, oui, ouais. je vois déjà vu. Oui. Il y a une réflexion qui est menée autour d'un tiers lieu, justement, mmh. qui est en il est envisagé de positionner... Euh, voilà, il y a trois lieux pressentis, du côté de Pierre-Mille, du côté de là où est Transfert et, et à Vert Vertou-Verten. Mm. Mm. Euh, L'idée, c'est de regrouper des entreprises de l'éco-construction mm. sur un site avec des structures d'insertion par activité économique. Mm. Euh, alliées à la fois euh, le, bah, les entreprises plutôt artisanales, parce que c'est plutôt des mm. petites structures, et les structures d'insertion pour promouvoir l'éco-construction et les matériaux de sourcer. Mm. Et ça, ce serait on a eu cette argumentation, cette réflexion, autour justement de faire revenir les artisans en ville, en fait. Mmh. C'est cette partie de l'argumentation qu'on développe mmh. autour de ce projet-là. Donc il y, a, il y a des initiatives qui en cours quand même malgré tout, et, et Nantes Métropole est impliquée dedans, puisque c'est eux qui nous proposent trois terrains potentiellement investissables, avec déjà tout un programme immobilier très vite su cependant. Mais, donc ça veut dire que c'est une confrontation qu'il va falloir y avoir, mais ils sont a, a priori prêts à, à, à l'échange. D'accord. Donc, c'est intéressant quand même. Euh, et euh, alors, je voulais rajouter quelque chose. Après, euh, ouais, je pense qu'il faut favoriser les alternatives à la forme d'entreprise. Après, parallèlement, il y a un autre objectif politique, c'est la diversité des types d'activités économiques. Et donc, aussi, de faire de la place à des, à des PME, à différents types d'entreprises, qui vont garder une structure capitaliste, euh, qui ont vocation... Euh, pour l'instant hein, à être présente parce que <rire> qu à des... parce qu'elles répondent à des, à des besoins, elles offrent des emplois nécessaires, etc. Euh, donc en cela, je pense pas qu'à voilà, dans la perspective d'un gouvernement local, euh, on va voilà, interdire tout type d'entreprise à avoir vocation d'une ville. Voilà, en tout c'est pas, pas l'option que je défendrai, mais euh, je mettrai en place un nombre de leviers pour qu'il y ait des alternatives à ces entreprises-là. Je pense qu'il y a aussi la possibilité de faire sortir du marché un certain nombre de choses en voilà. proposant une alternative. Euh, Faut enfin, en parler un petit peu tout à l'heure, une alternative publique, euh, euh, pas forcément sous forme de coopérative, mais euh, je ne sais pas si on veut. Euh, on peut, je sais pas, peut-être faire un peu renaître une sorte de crédit municipal pour euh, faire un peu concurrence aux banques, voilà. par exemple. Il ouais. enfin, y, y a plein de trucs qui pourraient être euh, mis en place. Enfin, ça peut être sur la restauration, ça peut être. Enfin, Enfin, il y a toute une offre de service en fait que euh, le public peut décider de mettre en place. Euh, et du coup, là, on vient euh, marcher sur les plates-bandes du, du privé, quoi. Mais je pense que c'est légal. Enfin, euh, je. Mmh. Mmh. Oui, bah oui, a des municipaux, c'est légal. Hein. Ouais, ouais, Ça ou bon, ça peut être d'autres choses. Enfin, je crois qu'il y avait des bars municipaux il y a, y a mmh. quelques, euh, quelques dizaines d'années dans certaines villes, quoi. Donc ça peut être carrément des. Ça peut être des trucs comme ça. Je sais pas, dire. des laveries. Euh, je... enfin... mmh. Et puis, bah, après, voilà, on va pas. De fermer l'usine euh, Trucmuche, qui va euh, fournir 2000 emplois ouvriers dans une ville. Voilà. Ah bah s'il y a une voilà. milliard en Pologne. Est-ce euh... que la catégorie voilà, de... Ah A mon avis, c'est un enjeu qui euh, va bah, être à une autre échelle. Voilà. De, euh, de faire ce, ce, ce grand changement productif. Alors sinon euh, sur les. revenir sur la loi d'encadrement de des loyers. Euh, donc euh, vous savez qu'elle a été, euh, qu'elle qu n'est plus en activité, hein. elle a été attaquée au tribunal parce qu'elle avait été mal rédigée. Euh, ah oui, non, elle a, elle a été annulée, donc elle n'est plus en application. Donc elle, avait, elle est appliquée à Paris et à Lille et ouais, à peu près tout, je crois. Et en fait, c'est une loi qui a été créée en disant qu'elle devait être appliquée à l'échelle d'une agglomération, sans sens de l'INSEE, je crois. Euh, et donc pas à l'échelle d'une commune, et en fait elle n'a été appliquée qu'à l'échelle de deux communes. Donc le tribunal administratif a dit que cette loi était euh, illégale, qu'elle a été mal appliquée. Euh, du coup, euh, donc elle avait été attaquée par les, les représentants des intérêts immobiliers, là, par euh, les agences immobilières, le réseau agences immobilières. Enfin, du coup, elle n'existe plus. Donc ça, c'est bon, c'est sur ce point-là. Euh, après, ce qu'elle avait produit, elle n'avait pas produit une baisse des loyers, elle avait simplement arrêté une hausse des loyers. Parce qu'en fait, la... ça a fixé des plafonds par quartier qui étaient euh, les prix en fait, du marché à ce moment-là. Voilà. Donc, bon, ça a permis de limiter euh, la hausse, mais ça n'a pas, a pas organisé de baisse. C'est pas la loi du flot, euh, C'était sous du flot, oui. C'est du dans feu. la loi Elan. Voilà, dans la loi Elan. Voilà, c'est ça. C'était ça, c'était cette loi d'encadrement des loyers. Ah oui, non, Je croyais que justement... Ah, non, il y en a ah, flot. Oui, oui, justement, oui. la loi Elan... Et Et en fait, ah oui. maintenant euh, précise bien que c'est au niveau de la commune et pas de toute la ville non en fait ça n'a pas, euh, pas été écrit encore et du coup il faut relancer un cycle pour qu'on puisse repartir et donc la, la ville de Paris par exemple est prête à relancer l'expérience sur la base d'un nouveau texte législatif et le texte qui est sorti ah, oui, euh, je... en fait oui c'est ça c'était <coughs> la, oui, ça, la loi du flot mais la loi du flot elle la. Pas été, il n'y a pas eu de décret d'application je crois, donc elle a été remplacée par la loi ouais. Parce que du coup il est parti assez vite à un moment donné, ouais. son ministère. Voilà. Il me semble que c'est ça. Bon, on pourrait vérifier l'histoire, oui, mais en tout ça. cas, elle n'est plus en application. Ouais, et euh... été... Je croyais qu'elle était mise mm. en application justement. Non, non, elle n'y est plus, ça enfin, je suis sûr. Voilà, c ça s'est arrêté. Donc voilà, après la critique qu'on peut faire à cette loi-là, c'est que ça n'organisait pas du tout de baisse, ça mm. plafonnait, ça limitait juste la hausse. Ah, voilà, Donc on les loyer qui étaient déjà très élevés. Mm, mm, mm. Euh, ça ne changeait pas euh, fondamentalement. Après, tu m'as demandé aussi de reprendre, revenir sur les mécanismes quand on aménage un quartier, comment ça se passe. Alors, en fait, c'est euh, assez. Donc, euh, en général, donc, quand on prévoit une grande opération d'urbanisme, on remplace un périmètre qui s'appelle une ZAC, une zone d'aménagement concertée, euh, ce qui permet en fait pas tellement de concerter avec les habitants, mais de, de se concerter entre acteurs. Un okay, C'est ouais. une sorte de démocratie participative. version. <rire> <aussi. rire> euh... Une autre version, <rire> une autre version Et entendu, de la offre, démocratie participative. En fait, ça offre surtout des outils euh, d'expropriation. C'est ça l'intérêt. On peut créer une ZAC euh, sur un foncier que euh, l'acteur public ne maîtrise pas. Donc la mairie, par exemple, va dire on va faire la ZAC Trucmuche. Il euh, y a un foncier avec des propriétaires privés derrière. Et sur cette ZAC Trucmuche, du coup, la mairie va exproprier les, les propriétaires fonciers, récupérer les fonciers et les confier, en fait, à un aménageur, euh, qui est généralement un aménageur public. Non, ce système-là. Ça peut être un aménageur privé. Avant, c'est un aménageur public et donc c'est notre métropole aménagement. Donc l'aménageur la public récupère des terrains, euh, soit agricoles, soit pollués, et etc. Notre il voilà. euh, ben, euh, était, c'était via l'État. Voilà. Mais euh, il récupère le terrain et donc il faut, euh, faut faire une opération sur le terrain pour le rendre constructible. Donc on va par exemple le dépolluer et puis surtout on va amener des réseaux d'eau, d'électricité, on va faire des rues, etc. Donc ça c'est le rôle de l'aménageur, c'est ce que fait notre Métropole, il passer des bulldozers, il construit des rues, etc. Donc là il a des parcelles ensuite qu peut, qui sont bâtissables et il peut les vendre à des promoteurs immobiliers qui achètent la parcelle et qui vont construire l'immeuble. Ensuite l'immeuble va être vendu à un investisseur. C'est ça le cheminement. Okay. Et, et à l'état où ils achètent des parcelles, comment ils déterminer le prix de la parcelle ben en fait l'aménageur, enfin, en fait, c'est très simple, le prix de l'aménageur, il va, il va calculer combien ça lui coûte d'équiper le terrain. Et ensuite il va le vendre Il rencerner des l'immégeant public, qui ne va pas se faire de, de plus-value. Donc il va voilà, re, répercuter un coût qui est son coût d'équipement. Après, c'est un peu plus compliqué. Alors, par exemple, quand il aménage une grande ZAC, il peut se dire qu'il y a des activités économiques comme le bureau qui sont capables de payer plus, donc eux, on va vendre plus cher la parcelle, puis on va vendre moins cher euh, sur la parcelle, ça va vendu social. à la valeur sociale, par le exemple. exemple. Alors, oui. On va faire une péréquation. Donc, il fait son, il fait son mécanisme, mais à la fin, la ZAC doit avoir un bilan neutre. D'accord. Voilà. Alors, après, c'est en fait, un peu plus compliqué parce que la, de, la mairie peut décider, décider de subventionner les équipements ou pas. Mmh. Elle peut dire « l'école, je la construis sur mes propres fonds » ou on peut dire « c'est toi l'aménageur qui va construire l'école, alors tu te débrouilles pour la payer, Et donc c'est-à-dire que tu répercutes le prix de la construction de l'école sur la, la vente des parcelles. » C'est ça qui a déterminé le prix, en fait. Donc c'est très politique. — c'est euh, les appels d'offres qui sont lancés quand on vend des parcelles comme ça ?— Il euh... y a plusieurs euh, procédures. Ouais. Donc, oui, généralement, ça passe par un appel d'offres. Euh, ouais, euh, ouais. euh, euh, voilà. Alors, on va, on va organiser un concours en fait entre, entre des promoteurs qui vont être alliés à des, des architectes. Donc, à un consortium Bouygues et Jean Nouvel. D'accord. Tixis, par exemple. Par exemple. <rire> et après il y a plein plein d'autres formats mais gros c'est ça le, le principe. Et donc euh, en fait si on veut avoir une maîtrise publique du foncier ben, on garde le début on crée la ZAC, on exproprie tout le monde et puis ensuite l'aménageur public eh ben, ils ne font pas le terrain, il le met à louer à Bouygues, il construit euh, l'immeuble ça, ça serait une maîtrise publique et en fait c'est ce qui est fait dans le contexte français par les ports maritimes, les ports fluviaux enfin certains types d'espaces un peu particuliers comme ça donc au grand port maritime de, de Nantes-Saint-Nazaire les terrains appartiennent au port euh, qui est un acteur public un peu spécial, une entreprise publique, un EPIC comme l'est la SNCF encore, mmh. euh, et, euh, et qui rend des comptes au ministère euh, de l'Environnement. Euh, et il a pas le droit de faire ce qu'il veut exactement avec son foncier, et il y a une loi qui détermine que euh, c'est du terrain pour faire des activités portuaires ou en lien avec le portuaire comme l'industriel, euh, la logistique, des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, il, il a ça et du coup il met en location ses parcelles euh, à des entreprises et en fait il peut décider de récupérer la parcelle s'il n'aime pas l'entreprise, euh, voilà, c'est un peu plus cadré que ça, mais il a une maîtrise publique, puis ça lui permet en fait de négocier des choses avec les entreprises. Mmh. On voilà, en, en a un projet, euh, alors je ne dis pas forcément que dans les ports, c'est des choses fantastiques qui sont faites, mais, mais ils mettent en place des systèmes il y a une économie circulaire qui se met en place, donc ils, voilà, euh, si tu, euh, ils peuvent mettre en place des systèmes de carottes et de bâtons. Euh, si tu rentres dans le jeu de l'économie circulaire avec tes déchets, euh, tu les files à ton voisin qui fait je sais pas quoi, bah, le loyer baisse un peu. Euh, si tu veux pas le faire, on va bah, monter ton loyer. Voilà. Mmh. Euh, et puis il mmh. peut aller jusqu'à virer l'entreprise. Donc c'est un modèle qui existe et qu'on pourrait imaginer euh, pour, pour d'autres euh, activités économiques et d'autres fonctions euh, dans la ville. Donc, voilà, de maîtrise vraiment. du foncier. Ouais, donc c'est rien de C'est dans quelle vue ça À quel endroit bah, euh, ça, Pour la France, ça existe dans les ports. Ah euh, oui, c'est ça, pardon. Oui. Euh, et après en fait euh, ça, ça existe beaucoup dans les villes du nord de l'Europe, euh, le, le, le sol de la ville d'Amsterdam, il est pratiquement tout public, euh, une grande partie de celui de Copenhague est publique, une bonne partie de celui de la, Helsinki est publique, c'est un système de... de... Alors ça ne résout pas tout, hein. celui de Shanghai aussi est très public, ça fait pas de, de faire de, une politique entièrement tournée vers la croissance, voilà. À Copenhague, il y a plein de logements qui ont été vendus à des investisseurs financiers même, et le sol reste public. Voilà. Ça ne résout pas tout, mais c'est un levier qu'on peut actionner. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Et ça peut être actionné librement, je veux dire, la, le droit français permet aux villes de, de mettre ça en place, quoi, si elles le veulent. Oui, on appelle ouais. ça un, beau un bail au singulier, guy amphithéotique, donc on peut le faire. Euh, pas dans, je pense que c'est un peu utilisé pour des équipements publics, ça permet entre, entre les acteurs publics en fait, de se coordonner. <coughs> pas la ville qui a le foncier, mais c'est l'État qui a le, les murs du, du bâtiment, mais c'est pas utilisé de manière très stratégique. Voilà. de mmh. okay. Donc on peut imaginer ça. Par contre, d'un point de du vue financier, ça remet en cause beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'on ne vend plus les parcelles, et donc euh, comment on finance l'aménagement si on ne vend pas la parcelle à la fin bah, C'est mmh. de, voilà, de trouver un, un autre système de financement. Mais par contre, ça offre des loyers sur le long terme. Ouais. Euh, en termes d'argent public. Donc, voilà, ça peut, voilà, en termes de modèle économique. Un ça, investissement long terme. ça peut se calculer, j'imagine. Alors ensuite, sur la, la financiarisation, fin, globalement, le poids des acteurs privés, comment on l'explique et pourquoi il est autorisé Évidemment, c'est des choix politiques qui sont. C'est compliqué de répondre à, de manière vraiment exhaustive à la question. C'est à la fois des choix nationaux et des choix locaux en euh, disant qu'à l'échelle locale c'est à la fois euh, un, on les laisse faire à la fois euh, parce qu'il y a une conviction idéologique que le marché euh, offre un optimal la seule possibilité. pas par notre système donc il y a une adhésion idéologique il y a une certaine différence à questionner euh, cet état de fait voilà, pour la euh, pour euh, en raison des caractéristiques de notre personnel politique au-delà de la couleur politique même hein. mmh. voilà, c'est des gens qui sont cadres sup, euh, généralement, enfin sociologiquement qui euh, sont dans des salles de sociabilité avec ces mêmes acteurs et qui voilà, donc partagent hein, une vision commune autour de la façon de fabriquer de la ville ou de, ou de, de, de, de, de, de gérer une société en général voilà. donc il y a une adhésion idéologique et puis après il y a quand même une certaine, ça, ça offre une euh, certaine euh, facilité en termes d'action publique Puisque ça permet d'éviter de. Ça, ça, ça fait moins de dépenses publiques dans une certaine mesure, à court terme, puisqu'il y a moins d'investissements publics. Et puis, et puis, ça permet de, de, de gérer des coalitions avec les acteurs de l'immobilier, qui sont des acteurs forts dans les villes. Mais il me semble peut-être de, de, de, de que cette, Pardonnez mon ignorance, mais ce processus de. Faire construire mm. le terrain et, et, et ensuite le rendre. Mais semble que ça va créer une registre de transactions qui sont potentiellement publiques. Oui. Par, donc, si vous étiez motivé, par exemple, comme étudiant maître, master ou, ou, euh, oui, pour, euh, ou, ou journaliste pour ou, ou mm. particulier euh, avec un petit vélo qui euh, tourne dans la tête, euh, vous, vous allez chercher ces détails où Dans quel bâtiment on demande ah, Au cadastre Ah oui. Euh, en fait, tu vas à la, à la, à la, pour l'avoir déjà fait sur d'autres trucs, tu, tu vas à la mairie, il y a un, un bureau du cadastre, tu demandes. Alors par contre, il y a public et public. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, en fait l'information, elle existe mais elle n'est pas facile à accéder souvent, c'est-à-dire que souvent tu vas dans un bureau, il y a des vieux dossiers papiers, il faut chercher les machins, les bidules, par exemple, euh, euh, ça, en fonction des villes ça s'est fait différemment, mais à Nantes par exemple, il n'y a pas du tout le boulot qui a été fait de les numériser. Par exemple, tu ne peux pas juste aller sur internet et rechercher des trucs, ça n'a absolument pas été fait. Du coup, tu vas à un bureau, il faut que tu tombes aux horaires d'ouverture et puis après tu, tu demandes. Et puis euh, la personne en général, tu peux regarder, mais des fois elle te dit « Ah non, vous ne pouvez pas prendre des photocopies, c'est chiant. »« Ah non, vous ne pouvez pas prendre des photos non plus, donc il faut que tu prennes des notes. » Enfin, donc que c'est des infos publiques, oui, oui, oui. mais ce pas des infos qui sont faites pour être pratiques à, euh, à okay. utiliser... Euh, voilà, Alors quoi. là, maintenant, on peut télécharger quand même les données ah oui sur les prix des transactions. Ah, okay. euh, ça vient de sortir. Ah. Il voilà, une logique d'open data quand même, euh, qui devrait euh, rendre ça tout à petit, plus en plus tout transparent. transparent. Regardez dans les détails. Voilà, il est possible que ce soit un peu plus accessible via directement via Internet. Voilà, je ne sais pas dans le détail. Après, euh, qu'est-ce qu'on a comme données exactement c'est pas toujours évident à exploiter parce que si vous avez donc l'entreprise de vendre terrain à la société immobilière, euh, je sais pas quoi, euh, passion d'anthèse, et en fait derrière, on sait pas qui c'est, ils ont créé cette société juste pour l'opération, donc on sait pas en fait ce qui se passe. Et c'est souvent ça, je trouve, dans les registres cadastraux, du coup, euh, voilà, c'est pas toujours évident à exploiter. Euh, et même pour les particuliers, voilà, les gros propriétaires fonciers, c'est ce que tu disais, hein, ils, ont, ils créent des sociétés... Même des petits euh, peuvent créer des sociétés civiles immobilières. Alors les gros, euh, ils ne se gênent pas. Et puis ensuite, ça peut être localisé dans les paradis fiscaux. Donc, euh, voilà. Après, ils vont mettre des sociétés écrans et tout. Bon, pas qu'on le trouve sur le cadastre quand même que ce soit... <rire> c'est si on trouve sur le cadastre que c'est détenu par une société localisée aux Îles Vierges. <rire> ouais. Donc bah, je sais que j'ai un collègue euh, sur un poste précédent hein, qui avait démarré un, un gros travail à partir des, du cadastre pour reconstituer... Euh, la propriété foncière sur plusieurs générations et voir bah, comment euh, les mécaniques, la mécanique un peu fine de la constitution de patrimoine immobilier comme explicative de, des inégalités croissantes euh, en lien avec la, la hausse des prix euh, du foncier. Du foncier du... Mais c'est un travail de, de fou. Il travaillait sur une commune au Luxembourg, On a un, un micro truc, et, euh, et puis il a commencé à faire ça sur des générations. Et a-t-on une idée de, mm. du patrimoine détenu par les Vichy, par exemple, de Nantes Je ne sais pas. Peut-être que c'est des historiens, mais peut être regarder mm. Oui, par les Vichy. Je sais qu'en mm. Angleterre, la couronne d'Angleterre possède Donc, une en fait, très très, très grande partie du pays. Ouais, <rire> il, faut, il faut faire un travail archival, en fait, pour connaître la vérité, qui sera énormément consommatrice de ressources, d'attention, d'un être humain assez capable, en fait. Mmh. C'est ça, ça c'est la réalité. Oui, c'est vraiment un travail de, de, de fou furieux. Hein. Euh, ok. Merci. Mais euh, ça peut être... Euh... Il <rire> y a un certain euh, silence, <rire> silence. Après, peut sur... Euh, mais pour, en tout cas, pour avoir de l'expérience avec des gens qui ont fait ça, euh, même... Euh, euh, si tu veux arriver au cadastre et commencer à dire, euh, je veux tous les registres de tout ce quartier-là pendant une certaine période, ils te les donneront pas. Bah, il faut que tu justifies être chercheur, être machin, non, être ça, bidule. Si tu arrives juste en tant que personne, ils te diront, mais pourquoi vous voulez faire ça Et puis après, ils vont commencer à te poser des questions, puis tu as intérêt à avoir soit ta carte de presse, soit ta justification de chercheur, machin, parce que sinon, euh, la personne, elle va juste te dire, bah, non, quoi. Enfin... Donc, c'est pas public bah... Ah, c'est bizarre, je ne suis pas sûr que légalement ce soit normal. Ah oui. quoi. Tu vois, ouais, oui, Mais après, tu es parti pour attaquer au tribunal administratif. Pour... Enfin, par exemple, moi je connais des gens qui l'ont fait sur des trucs et ils sont... Voilà. Oui, si tu as envie après d'aller attaquer au tribunal administratif... Oui, non, mais c'est pas, mais pas faut... une question d'avoir envie d'attaquer ou pas, mais c'est juste que ce pas normal que ce soit... Je pense que c'est illégal de refuser. Ouais, bah ouais, vrai, mais ouais, ouais. je pense euh... On a gagné tous. <rire> L'un après l'autre, chacun à son tour. Ouais. Ça être ta voix pour une enquête, la... un de, public... de publication, bah, de, de, de diffusion. Donc il n'y a pas de loi de, de, de droit à l'accès à l'information publique en France. Si, si, mais si dans la réalité. Si, mais il n'y a, euh... a pas l'équivalent, par exemple, aux États-Unis du euh, Freedom of Information Act, voilà. où tu peux euh, amener euh, en, en procès ah pour oui, dire euh, je veux tel document, etc. Non, ça, ça n'existe pas. Il ça, ça, n'y a pas, pas. a pas cet équivalent de. Okay. Euh, non. Bon, tu le... vas nous faire ça Moi, non, moi, non. Alors mais il faut attaquer là ne me regardez pas <rire> si tu, tu, tu, fais, tu fais des efforts quand même, Il y avait la question de comment ramener les habitants des quartiers populaires à la culture et à la politique. Je voudrais commencer par dire que euh, les élus actuels sont très contents que ces gens-là euh, se soient exclus du système politique. Et ça fait partie, euh, pas forcément du... Ça fait partie de des... des éléments d'une stratégie électorale hein, qui, euh, qui n'est pas récente, mais il y a eu un choix euh, fait... Euh, pour prendre le cas du PS et à Nantes notamment, parce que ça a été regardé, il euh, y, y a un choix fait dans les 90 d'arrêter d'essayer de politiser ces quartiers-là, et de faire campagne dans ces quartiers-là et de se concentrer dans d'autres domaines et aussi de se concentrer dans la construction de coalitions avec des acteurs privés privilégiés, notamment des promoteurs immobiliers, pour montrer une capacité à faire de la politique publique, notamment à faire l'île de Nantes et faire des gros projets comme ça euh, plutôt que d'essayer de, de mobiliser euh, les habitants des quartiers populaires ouais, c'est un choix stratégique qui a été fait et donc ils sont contents qu'ils ne votent pas et Parce quand que... tu dis ça a été étudié mmh. dans le... oui, il y a notamment Gilles Pinson, là, Gilles Pinson oui. ouais. en fait, dans son bouquin Gouverner la ville par projet il y a Nantes entre autres mmh. il explique ça ah. euh, voilà et donc, du coup, mais je pense que c'est pas perdu euh, on peut repolitiser ces quartiers là euh, d'abord parce qu'il y a une demande en politique on l'a vu sur certains mouvements sociaux euh, sur les gilets jaunes il y a plein de gens des quartiers populaires hein, qui se sont... Euh... alors peut-être pas à Nantes mais en région parisienne plus que sur d'autres types de mouvements sociaux il y a eu des trucs euh, euh, autour de Nuit debout en banlieue Voilà. donc il se passe pas rien de rien donc il y a une demande et puis je pense que euh, ça peut passer entre autres hein, par, euh, par de la... repartir de, de radicalité très concrètes, voilà, de, de questions très concrètes, d'enjeux très concrets dans ces quartiers-là et de rebâtir ensuite euh, une appétence pour, euh, pour, pour, pour, pour, la, pour la politique à partir de, de questions... Euh, bah, vraiment avec les habitants euh... ah oui tout de repartir sur le voisinage voilà et repartir ça me fait notamment penser... souvent ça, on peut repartir des questions de relation avec le bailleur social il y a plein de questions mm -hmm. qui se posent et puis ensuite partir de là tirer le fil pour, euh... et des notions d'auto réhabilitation accompagnée voilà. qui œuvrent un peu dans ce sens mm -hmm. enfin, l'objectif n'est pas politique c'est plutôt d'améliorer le logement voilà, des gens mais... contre politique de la ville puisque mm -hmm. vous évoquez la politique de la ville voilà. mm -hmm. il y a un peu de pendant hein, il y a le pendant plus euh... Euh, de, que, de, de, de développement euh, euh, communautaire, en fait. Donc, où on, ça a été plutôt euh, la boutique d'Avis des années 80, où on va, euh, on va, on va employer des animateurs socioculturels, on va mettre en place des systèmes de suivi euh, sur les questions d'insertion professionnelle, etc. Euh, alors ça peut aller jusqu'à du comité organizing, mais c'est pas le pannecteur public qui va mettre en place. Euh, et puis, l'autre pendant qui euh, a pris le dessus à partir euh, de Borloo, 2003, c'est euh, on détruit euh, les logements et en reconstruit en se disant que euh, le problème, ça vient du bâti, mais euh, ça vient aussi de la typologie de logement. Il faut faire venir des classes moyennes dans ces quartiers-là en proposant du logement privé. On va. Voilà. Et euh, on pourrait imaginer une contre-politique de la ville qui reprend des éléments de community organizing, euh, et qui repartent voilà, de, de questions concrètes, de gestion euh, des logements tels qu'ils sont, des équipements qui sont déjà là, et comment on peut améliorer les choses Qu'est-ce qu'il qu qu faut demander Il n'y a pas de raison que ces gens-là ne se mobilisent pas euh, sur ces questions-là. Enfin, pour moi, ils sont pas... Voilà. Dire, on voit quand même sur certains domaines euh, une, une, une appétence tout à fait importante pour, pour la question politique. Mm. Et la question culturelle, je pense, va plus ou moins de pair, mais je sais pas. Ouais. Mais c'est pareil, il faut aussi. Euh, c'est des gens qui ont beaucoup de pratiques culturelles. Et les cultures populaires quand même, elles sont plutôt imaginées là que d'ailleurs. Donc euh, voilà, ils font, ce sont des gens qui font de la culture. Après, il se passe des choses qui sont.. Il y a quand même des, des centres socioculturels où c'est pas complètement nul, hein, où il y a des, des choses qui sont proposées. Euh, euh, on voit bien, bah, moi je trouve, quand on se balade dans des quartiers plutôt populaires, on voit bien comment certains espaces sont investis par les, les habitants, notamment les, euh, les plus jeunes, les ados, les jeunes adultes, euh, qui notamment euh, dansent énormément, et, euh, et vont, euh, si on met en place des, des, des lieux où il y a de la place pour danser, et ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont y danser. Ah. Il y a aussi des initiatives. Donc, moi je trouve qu'il n'y a pas du tout, c'est pas une zone de non-culture. Mmh. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça non, que ouais. le bureau des projets, je ne sais pas quoi, dans les quartiers. Après, c'est bon vrai. vrai que souvent, quand il euh, y a des émeutes, ils ont tendance à cramer euh, les médiathèques. Mais, euh, les bagnoles. Bah, entre autres, c'est vrai qu'Hébro, ils s'attaquent à des symboles. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes. Hein, etc. Les, euh, les habitants ne ils ils font pas tous la même chose dans ces quartiers-là. Mais bon, c'est des quartiers vivants où il se passe plein de choses. Et alors, euh, donc le cadastre, on a parlé. Alors pourquoi l'échelle de la métropole euh, ben Simplement parce que, euh, en fait, si on regarde quelles sont les pratiques des gens et à quelle échelle ça se passe, il y a plein d'échelles. Chacun a son échelle. Les gens pratiquent pas tous, euh, ont pas tous. Vous voyez, tout le monde n'habite pas au même endroit, tout le monde travaille pas au même endroit, tout le monde passe pas sous les yeux au même endroit. Mais globalement, quand même, ce qui ressort, c'est qu'il y a une échelle euh, qui concerne le plus de gens, qui est plutôt l'échelle de l'agglomération, voire de l'aire urbaine. C'est-à-dire une échelle assez large, euh, si on regarde que là où les gens habitent, là où ils travaillent, là où leurs enfants sont scolarisés, là où ils ont des loisirs euh, réguliers, moins réguliers, là où ils font leurs courses, etc. Donc se dégage plutôt une échelle qui est celle de la métropole, mais pas forcément de Nantes métropole, bah, qui est celle de la, de, la, de la ville élargie avec son centre et ses périphéries. Bah, et simplement. Euh, c'est pour ça que j'ai retenu cette échelle-là, parce qu'il me semble que c'est à cette échelle-là que la majorité d'enjeux se, se posent, même s'il n'y euh, a pas une seule échelle pertinente. Toutes mmh, les échelles ont leurs défauts, leurs avantages. Ouais. Ce n'est pas la peine de chercher l'échelle pertinente, elle n'existe pas. Mais il euh, bon, y a des échelles qui répondent à plus d'enjeux que d'autres, ouais, tout simplement. Et, euh, et du coup, ça revient peut-être avec la question de l'intercommunalité. Moi, la vision que j'ai, hein, c'est que globalement, euh, euh, je trouve que c'est à l'échelle plutôt. Euh, donc de la métropole, ou plus ou moins de nantes métropole, peut-être un peu plus large que ça. Mais c'est plutôt à ces échelles-là qu'il faut ancrer des gouvernements locaux forts et démocratiques. Et moi, je serais prêt à abandonner la commune. Moi, je préférerais une articulation quartier et métropole. Et région, après. Et peut-être région, après. Voilà, enfin bon. Et euh, parce que c'est à la fois l'échelle de pratique, et c'est aussi une échelle à laquelle on va pouvoir réguler des enjeux forts de lutte contre l'étalement urbain, d'interdiction, d'artificialisation des sols, de, de, et du coup de sauvegarde de, euh, des espaces naturels, et d'organisation de, de, des solidarités territoriales entre les différents types d'espaces, plus ou moins riches, plus ou moins pauvres, euh, avec des plus ou moins d'entreprises. Voilà, et, euh, et puis c'est à cette échelle-là, donc une échelle en fait de, de densité humaine, hein, que euh, les grands systèmes techniques sont organisés et qu'il faut gérer. Voilà, de fait Et donc je trouve que l'échelle métropolitaine permet de... De mettre dans un seul contenant beaucoup d'enjeux et de pouvoir mettre en place un système démocratique pour gérer ça. Parce que le problème du. Si vous voulez, un autre. Un système concurrent bureaucratique, ça serait d'imaginer un type de gouvernement par échelle pertinente. On peut déterminer une échelle pertinente par enjeu, si vous voulez. On pourrait imaginer un périmètre pour les transports un périmètre pour gérer les déchets. Un périmètre pour gérer les espaces naturels, etc. Et puis à chaque fois, on mettrait une équipe de technocrates qui s'occuperaient de cette échelle-là. Donc ça, c'est la manière la plus, je dirais, la plus intelligente, au sens, euh, euh, au sens froid du terme, de gérer technocratiquement un enjeu. Mais par contre, on ne peut mmh. pas organiser une démocratie à cette échelle-là. Euh, parce qu'on euh, ne va pas multiplier les instances de, de représentation, de débat, etc. à autant d'échelles. Les gens vont se perdent, ils vont marre. Euh, ah là, et et puis, et et puis on ne peut pas non plus relier les enjeux, parce qu'en fait les transports ils posent d'autres questions euh, qu'on retrouve dans d'autres systèmes, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut trouver une échelle de synthèse, On peut appeler métropole autrement. Le problème de métropole c'est que c'est très chargé comme terme, et que la métropole c'est aussi la métropole du capital. Euh, clairement, puisque la métropole c'est une autre, la question de la croissance hein. c'est ouais, le type de ville, la grande ville qui devient métropole en étant très attractive et en concentrant les richesses les populations, euh, les flux, etc voilà, bon après la, après la métropole c'est pas un terme récent, hein, c'est un terme du 19 e siècle qu'on a inventé dans la ville industrielle en croissance pour montrer que la ville se transformait devenait quelque chose de plus gros, on a dit métropole et du coup c'est en opposition avec la campagne euh, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la métropole intègre des éléments de campagne qui s'urbanisent, qui deviennent le périurbain. Mais euh, en fait, ce qui s'oppose à la campagne, normalement, c'est la ville. La métropole, c'est plus ce truc avec des, fronts, des des limites un peu floues, indéterminées, voilà, qui s'étalent, etc. Est-ce qu'on ne perdrait pas une notion d'identité par rapport à... À la, à la ville, même en mais soi. Sinon, moi, un je pourrait peut-être l'appeler ville, mais elle euh, est plus grande voilà. que la ville qu'on connaît aujourd'hui, qui est celle de la commune. Mmh. Mais par contre, le terme de commune, il est beau. On oh, bah oui, c'est ça. évidemment. Le oui. hein. euh, tous euh, communiste. Voilà. C'est ce qui voilà, <rire> est. C'est une sorte il voilà, y a quand, même, euh, on a quand même. Par rapport à la vision de la démocratie, il je pense qu'on <rire> qu pourrait. Voilà, on peut se dire que la seule démocratie qui est envisageable, c'est une démocratie directe à toute petite unité. Euh, voilà, qui se défend tout à fait. Moi, je pense qu'on a aussi besoin d'autres instances de gouvernement et qu'on peut organiser des démocraties à des échelles plus larges et que, euh, finalement, foncièrement, euh, on peut se passer de la commune dans le sens où de toute façon, déjà, à l'échelle de Nantes, 300 000 habitants, il n'y a pas de proximité. Je vais dire, est-ce que ça change que cette démocratie-là soit organisée à l'échelle de 300 000 habitants ou à l'échelle de 800 000 habitants Pour moi, je... Voilà, le saut, il est déjà passé. Alors, du coup, ça me gêne pas d'abandonner la commune. C'est ce mmh, mmh, mmh. voilà, pour ça. C'est un peu près, pragmatique. Hein, oui, mais ça, ça c'est valable pour des grandes communes, mais par exemple, sur des plus petites communes mmh. de l'agglomération, c'est moins vrai. C'est moins vrai, mais parce enfin, que... Euh, ouais. Je me dis, euh, chez, chez nous, là ça correspondrait à des lieux comme de Reusé ou quoi qu'on quand même des... Il y a une vraie réalité. Il voilà, y a 40 000 habitants, non. je crois, Rosé. Mais est-ce qu'à est qu 40 000 habitants, on a cette proximité Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on peut l'avoir à l'échelle du quartier. Rosé, c'est Nantes. Et après, le problème, ouais, c'est que si, si tu gardes dans, dans une métropole plein de petites unités sans éléments de coordination, euh, en tout cas, dans le monde tel qu'on est, elles seront en compétition et, euh, et ça, et ça, et ça les plus riches, ça les plus pauvres. C'est la façon dont les grandes villes américaines sont gouvernées, par, euh, par des petits territoires en compétition. Euh, voilà, euh, et du coup, les petits territoires qui ont une long. population pauvre doivent se débrouiller tout seuls avec les ressources qu'ils ont pour euh, bah, offrir des euh, services à leur population. Voilà. Ben, en fait, si on ne met pas en place de la solidarité financière entre les communes, c'est pour ça que je propose du des, de remplacer directement par, ça existe, ça existe. <rire> par un, nouvel, un nouveau gouvernement local, qui, que je mets à l'échelle que je juge être celle des principaux enjeux. Voilà, tout ça étant discutable, bien mm -hmm. mm -hmm. <rire> euh, Est-ce que tu as pris en compte dans ta réflexion là, le, le côté. Démocratique, euh, l'importance du numéro, euh, un un le numéro d'un bar, le nombre de personnes qu'on peut euh, rappeler, bon, sa tête, ah, oui, qui ça. est classiquement donnée par 150 personnes. L'entourage qu'on peut croiser quotidiennement, mmh. c'est ça. ça ben pour moi, ça, ça, ça va être plutôt l'échelle du quartier. Ouais, mais dès qu'on passe euh, ces nombres-là, de toute façon, on, on entre dans des systèmes. Euh... Qui, euh, à partir du moment où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, j'ai l'impression que bon. mmh. Alors, le saut de déchets elle, est fait et ça ne, mmh. ça ne change pas la donne de passer à une ville de 1 million d'habitants. Euh, mmh. euh, organisé voilà, organiser démocratiquement, avec des systèmes représentatifs, après après, faut que ce soit malin, soit vraiment représentatif, et surtout qu'il y ait des éléments de contre-pouvoir avec des assemblées qui peuvent être tirées au sort, d'autres assemblées... types de, de, de contre-pouvoirs. Oui, ou des assemblées citoyennes à côté d'assemblées délits. Voilà, c'est quand qu'on associe différentes formes d'intervention démocratique mmh. à ces échelles-là. Après, j'ai voilà, l'impression qu'il faut quand même limiter le nombre de gouvernements, d'échelons, euh, si on veut qu'il y ait une euh, lisibilité minimale des débats publics. Bah, — Je reviens sur la ville de France, justement. — Oui. — 26 000 habitants. Et ils ont organisé une, euh, un concept démocratique où tout le monde participe. Et mmh. ça a l'air de qu'on vient fonctionner. — A priori. — Non ah, je ne sais pas, non, c'est. En dehors, oui, oui, hein. ils Accra, doivent, avoir bon de il doivent avoir des bons communicants en Angleterre aussi. Hein. Non, mais je pense que l'organisation, euh, au départ, est fait que. Mmh. Oui, non, oui, je pense. À... On peut peut monde le est faire associe. à. Il faut associer. Oui, il faut associer. Oui, associe. oui, associe. peut-être associe. peut ah. le faire à une échelle plus large qu'une qu ville de Gardiner. Mais ce que as, juste un, un petit témoignage euh, la commune de Lens-en-Goël, ça me faisait penser en disant le truc à Grande-Saint, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait le parallèle avec Lens-en-Goël. Le, le maire, il s'appelle Jean-Pierre Caron, je crois, qui, oui, qui oui, a raconté oui. ça, euh, mmh. la désindustrialisation hein, mmh. il y a 20 ans de ça, euh, la perte de 200 000 emplois, et puis du coup, le, le, la redécouverte des, solidari des solidarités par les habitants, mmh. qui ont commencé à créer des liens au niveau de l'entretien des communs, tu vois, qui les concernait tous, et puis ça, ça a découlé sur... Euh, bah, le, le, le logement d'habitats sociaux avec des matériaux locaux, le, la, la terre, l'argile, la mmh. paille, les matériaux bio-sourcés notamment, ça a développé ça, les démarches d'insertion qui vont autour. Et il euh, bah, y a, y a, y a, euh, y a une, une dynamique que je pourrais qualifier d'humaniste qui s'est redéveloppée à partir du moment où ils étaient confrontés à, à de très dures conditions économiques. Enfin, mmh. et, euh, il était assez émerveillé. Enfin, il, Enfin bon, c'était de, de, de, de justement de, de, de la redécouverte de, ce, de ces solidarités sur les territoires à partir d'un fait un peu dramatique au départ. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas aussi euh, prendre l'exemple de ce qui s'est passé, et qui peut-être continue de se passer à Notre-Dame-des-Landes Il y a aussi oui. cette, ce phénomène de solidarité, oui. de, de mise en commun, là, pour le coup une grosse oui. mise en commun, et, et puis de vivre ensemble avec des, des gens que d'univers complètement différent, mmh. hein, qui, qui parfois partait de zéro. Euh, ça, c'est une expérience moi, que je trouve excessivement mmh. intéressante. Oui, oui, c'est très inspirant. Oui, ouais, bon. Très bon. Et, euh... bon, Juste pour revenir sur oui. la, la question de l'échelle, euh, il oui. y a aussi, je pense, euh, par rapport à la métropole, fin, la volonté d'appartenir ou non euh, à la métropole. Fin, je ne sais pas exactement, c'est un truc que je balance un peu comme ça mais il euh, y a quoi il y, y a un paquet de communes dans notre métropole il y en a pas il un truc comme ça un truc énorme ça, euh, 24 ouais, ouais 24, un, truc, un truc comme ça quoi ouais. et euh, c'est vrai que ça s'est construit la métropole pour mettre en place euh, des euh, je sais pas système de collecte de déchets peut-être euh, tout ça à la oui, base oui ça a démarré par c'est ça les déchets les transports ouais mais euh, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu en fait, euh, sur les 24 ou 27 communes, euh, tout le monde a euh, peut-être envie de participer à cette communauté-là, euh, qui, qui est quand même un petit peu basée sur la ville centre, quoi finalement, fin, même, même mmh. le nom, c'est notre métropole. Fin, mmh. fin, voilà. Il y, y a aussi peut-être euh, peut-être un peu tout ça s'auto-organiser, euh, je sais pas, peut-être qu'au sud de la Loire, euh, euh, le vignoble, qui ouais, veulent faire, le faire leur truc, je, je sais pas, mais. Euh, — Oui, euh, oui on, peut, enfin, on peut débattre un peu de, de ces échelles, mmh. etc. Mmh. Et après, euh, quand une commune... Ce qui, en tout cas, dans, tel que ça s'est passé aujourd'hui, les communes ou les intercommunalités qui refusent de rentrer dans les métropoles, dans les grandes les intercommunalités des villes-centres, généralement, ce sont des territoires qui sont plus zuppés que la moyenne de l'agglomération, ouais, qui ne veulent pas participer aux enjeux de l'agglomération et au financement d'équipements. Mmh. Que leurs habitants utilisent, en étant le majoritairement travailleurs de la ville centre et euh, usagers des, des équipements. Après, ils peuvent du coup payer des tarifs plus élevés. Hein, c'est que qu'ils ne pas partie de la bonne mairie ou de la bonne intercommunalité. Hein. On n'a pas le même tarif de piscine ou de, de l'école de musique. Mais, euh, voilà. Mais globalement, c'est plutôt ça le mécanisme. Voilà, c'est une forme d'autogestion qui est plutôt quand même euh, les riches qui, se, qui restent entre eux et pas euh, mmh. enfin, des riches, des gens un peu plus riches que. Euh, la moyenne d'une agglomération urbaine et, euh, et qui se protège un peu voilà. Oui. Voilà, donc, voilà. après cela étant euh, est-ce qu'il faut une, un gouvernement unique pour un ensemble urbain ou est-ce que c'est préférable de le partager en plusieurs, euh, plusieurs entités euh, ouais, j'ai pas non plus ouais, mmh. j'avais l'impression qu'il qu y a plus d'avantages que d'inconvénients aller plutôt vers un élément unique mais je, je suis pas non plus certain parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent euh, il euh, y avait l'exemple de l'eau Angeles, mais si on reprend dans l'histoire plus ancienne bah, ce qu'a qu pu faire la banlieue rouge à un moment donné euh, en termes de euh, de, de services public de, de, de, de politique castor, sociale mais... locale <rire> voilà euh, elle a pu le faire parce qu'elle ne faisait pas partie de la ville de Paris euh, voilà. euh, et donc il y avait une autonomie locale qui a permis de lancer des choses qui étaient en, en, en décalage avec, euh, avec l'injonction du centre et et avec les intérêts dominants. Voilà. Euh, donc c'est vrai que euh, ah, euh, c'est peut-être pas le mais, voilà, pas le seul modèle envisageable, en tout cas. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir, Voilà, c'est peut-être un peu des pistes, voilà, à côté de, de la question du commun, qui est structurante, mais qui aussi, est aussi une perspective de long terme, euh, à savoir le type de gouvernement qu'on qu envisagerait euh, euh, dans une perspective d'émancipation populaire et de transition écologique mais peut-être aussi euh, euh, ressolliciter ou solliciter les, les maires adjoints les maires, il y a des mairies annexes, il y a des oui, maires y a des adjoints des mères, etc oui. donc tout ça ce sont des, des acteurs locaux il faudrait d'ailleurs peut-être une enquête faut... intéressante c'est de voir si ces mairies annexes jouent un rôle euh, voilà. réel ou, ou, ou si c'est gadget oui parce que évidemment euh, là, si on partait sur euh, une, la grande ville euh, que comment on l'appellerait, disons, une espèce de, de méga ville de Nantes, euh, à l'échelle de l'EVM, donc euh, combien a quasiment Un million d'habitants aujourd'hui, 950 000 habitants. Euh, mais il faudrait évidemment un paquet de mairies annexes. Euh, ouais, ouais. Voilà. Mais, les... mais est-ce que, est que ça marche bien Celle qui existe aujourd'hui, il regarder, là, celle de Nantes Il faut veux... peut-être réinvestir ah. ces lieux-là, parce que oui, en oui. fait, des acteurs locaux, tu, tu en as, hum. au niveau des cantons, au niveau de, de, de, de, de, de, de, de, pas, des mairies annexes, des quartiers, etc., les, les Mais c'est vrai que, euh, que c'est euh, vrai que l'intercommunalité que, que est en train de se structurer, notamment Nantes Métropole qui est une intercommunalité très intégrée, les communes sont en train de devenir des mairies annexes. Hein. Ils vont vraiment gérer des enjeux d'hyperproximité. proximité. Toutes les questions stratégiques remontent à Nantes Métropole. Donc la dynamique est déjà en place. Moi, ce que je propose, en gros, c'est de garder presque la structure pour en changer le euh, cadre. Oui. Euh, voilà, on pourrait se dire que c'est complètement débile. Hein, ça ne voilà. peut pas marcher. Là, il, faut, Il faut changer la structure. Mais... Alors, moi, je propose surtout de, en fait, de rendre cette intercommunalité démocratique, parce qu'elle ne l'est pas. Voilà, C'était l'approche mmh. que, que j'ai proposée. Dans ma vie au Royaume-Uni, j'avais vécu plusieurs réorganisations de, de, bon, de l'autorité locale. Voilà. Et euh, Bon, ma question en fait, c'est ensuite en ta réflexion. Vrai, euh, on a récemment vécu le, le réorganisation des régions par dur euh, C'était considéré par la Commission Balladur, je crois. Changé, ah oui, oui. Par oui, exemple. Oui, oui. Donc, est-ce que ta proposition de, de accepter le, le métropolitisation comme Fêtes réelles sur le sur le terrain et euh, des micros ou des quartiers, des, des niveaux d'organisation plus petits et, et truves vont au niveau national. C'est un propos euh, qui qui avance. Le, il y a un projet de loi pour ça aussi. C'est plus plutôt une opinion personnelle. Je, je, je ah sais oui. pas de, euh... Euh, ben, ce qui est dans l'air du temps, c'est de renforcer les intercommunalités, mais euh, sous leur forme actuelle, qui est euh, une forme communes. qui les tient à distance des démocraties locales. Euh, parce qu'en fait, les intercommunalités aujourd'hui, c'est euh, des assemblées où sont représentées donc, toutes les maires des communes et ensuite des, les adjoints pour les plus grosses communes, on va dire. Voilà, les plus grosses communes vont envoyer plus de monde, mais au final, toutes les communes sont représentées. Et, euh, et les grosses communes ne sont pas représentées proportionnellement. Donc ce qu'on a en fait c'est une assemblée de territoires, euh, et ces territoires-là ils vont négocier entre eux euh, le, les projets, les politiques euh, métropolitaines, et, et ce type de, de système-là a deux inconvénients. Le premier c'est que ces assemblées-là bon, représentent des territoires, et du coup il n'y a pas de clivage politique qui se met en place et euh, on euh, ne va pas discuter un projet sur une base idéologique au sens neuf du terme hein, en disant voilà, votre projet est de droite ou votre projet est de gauche votre projet il est réac ou il, il est écologique mais euh, c'est euh, ah oui mais nous euh, les communes du sud ouest on n'est pas contents parce que c'est un projet pour le Nord donc on veut la même chose au Sud etc. Donc voilà c'est comme ça que les débats ont lieu On veut notre point Donc voilà donc c'est un problème de structuration du débat, du débat politique et le deuxième inconvénient, c'est que les gens euh, choisissent leurs représentants dans les intercommunalités via l'élection municipale, et en fait via une élection qui débat de questions municipales. Euh, donc du coup, les gens ils font campagne sur des programmes municipaux en disant bah, « la commune euh, de trifouilly les oies voilà, c'est comme ça qu'on la voit dans le futur, et puis on fera un tel et tel projet. » Mais au final, ce qui va compter, c'est qu'on va envoyer le maire et quelques autres personnes à l'intercommunalité, où on va négocier les grands projets qui comptent, et ça n'aura pas été débattu lors de la campagne électorale. Voilà. Donc tout ça fait que cet organe-là est largement euh, très peu démocratique, pour, voilà, pour, pour, pour être assez nuancé. Euh, et ça va très très bien, euh, à la fois au gouvernement national et, euh, et aux élus locaux. Ils sont très contents de ça, parce que ça permet d'avancer beaucoup de projets, euh, et, euh, et de dépolitiser plein de questions, et d'avoir une approche hyper technique, euh, sur, sur la gestion urbaine. Voilà. C'est pour ça que ma proposition, elle, est, elle peut sembler être dans l'air du temps, puisque je garde à peu près la, les échelles, mais euh, je renverse quand même le fonctionnement euh, du truc en le rendant démocratique. Voilà. Donc, ça, c'est une option. L'autre option, c'est de supprimer l'intercommunalité et de revenir aux communes, je dirais. De manière pragmatique, il euh, y a deux options à court terme c'est transformer l'intercommunalité en une collectivité pleinement démocratique ou la supprimer et revenir aux communes. Après, pour un point de vue, le problème de revenir aux communes, c'est bah, comment on s'occupe de tout ce qui a été mis en place aux échelles intercommunales. c'est voilà. vrai que rester dans le système actuel, c'est euh, se satisfaire d'un système peu démocratique. — Oui, puis y avait ce que tu disais, c'est que, le, par exemple, à l'échelle de Nantes, la séparation entre les communes, elle est complètement arbitraire. Mmh. Je veux dire, d'un côté d'une rue, tu es à Nantes, après tu es en Rouen. Voilà, c'est un espèce de. C'est un accès à il faut le faire. C'est pas ah, ouais. Ouais. Après, il y a des communes qui ont plus d'identité ou, ou plus de pertinence du point de vue des, des, des usages, des pratiques. C'est bien rare. Parce qu'en fait, le principe de la grande ville, c'est que les mobilités s'accroissent et s'étendent à une échelle de plus en plus grande et que qu les, les tissus urbains se mélangent voilà pour ça du coup j'allais là-dessus alors je, que je réponds à toutes les questions alors soit on était sur la coopération intercommunale quels partenaires politiques je vois euh, euh, euh, je sais pas trop euh, <rire> non, euh, je ne sais pas comment on mettrait en place ce que je viens de raconter, parce qu'en fait, on a un point de vue vraiment politique, si jamais c'était porté par une liste euh, donnée, il faudrait que ce soit porté par une liste qui soit représentée dans un grand nombre de communes, ah, oui. pour pouvoir être majoritaire ensuite à l'échelle métropolitaine. Et à l'échelle nationale. Voilà, donc ça supposerait une... En fait, oui, ça supposerait en fait qu'il y ait une, une, une coopération nationale sur cet agenda là ah, ouais. Et en fait, le plus efficace sera surtout de gagner des élections nationales. Ouais. <rire> bah, bah, allons sur la nouvelle décentralisation. C'est voilà. là où bon, pas une perspective très autogestionnaire. Hein. <rire> <En rire> C'est un peu un voulais ancien voulais monde, lire. tout ça. <rire> <rire> voilà. Euh, tout après, ça localement, fait. quel partenaire politique euh, Il semble qu'on peut... Euh, que ces questions-là, euh, voilà, ça peut être discuté avec des tas de gens. Euh, je pense qu'on peut politiser la question locale, en tout cas bien plus qu'on le fait aujourd'hui. Euh, que ce soit avec les habitants, avec des associations euh, euh, qui s'intéressent à plein de sujets comme l'éco-construction, euh, que ce soit avec, les, euh, avec aussi les syndicats, euh, à mon avis, on peut aussi aller voir les syndicats de salariés euh, sur ces questions-là. Euh, on peut aller voir l'économie sociale et solidaire. Enfin bon, voilà, ce serait en fait dans un grand projet de politisation des enjeux locaux. Ouais. Et après, il voilà, faudrait que ce soit partagé un peu comme objectif, <rire> de le mettre sur la table. Et... Et aussi, dans, dans la politisation de, de ces enjeux, il y a côté éducation, parce qu'il y a aussi notre enquête à Nanton Commun. enfance et éducation, et là, ça m'a fait penser euh, euh, au collège et au lycée, dans l'histoire géo, la géographie, en fait, on devrait la renommer politique, parce que, on... rien que récemment, j'ai vu mon petit frère, il, il faisait une étude de cas sur le parc Astérix, il parlait d'espaces productifs, de trucs comme ça, il n'y avait jamais rien sur. Euh, sur, par exemple la gestion des déchets, il n'y avait aucune question là-dessus. C'était que. Et donc du coup, quand j'ai revu cette page, je me suis dit, ils apprennent ça, enfin ils font ce genre d'études de cas en troisième. Et c'est. S'ils appelaient ça euh, choix politique, ou. Enfin, oui, Voilà. On devra, ah, devrait se rendre compte vrai. que la géographie qu'on fait, en fait, c'est. Euh, une partie de la géographie c'est de la politique en, en classe, enfin, ça, ça relève de tout, parce mmh. qu'en Allemagne ils ont une discipline qui s'appelle politique. Ah, oui, d'accord. Donc, donc là au moins, euh, la ah. géographie pour eux c'est l'étude des continents, des volcans, éventuellement ah, oui, des répartitions euh, de population, mmh. pourquoi pas, mais euh, ils ont une discipline qui s'appelle politique. Mmh. Et euh, une bonne partie de ce qu'on fait en France sous le nom de géographie, ça pourrait entrer dans politique, mmh. pas mmh. tout dans mais euh, une mmh. partie. Ben oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, la géographie, ça fait partie des sciences sociales. Et donc, c'est euh, un ensemble, c'est des, des disciplines qui questionnent le fonctionnement de la société, un rapport critique au fonctionnement de la société, et, et donc qui soulèvent des enjeux politiques. Et on peut, pas, on peut pas au lycée. Hélas. Et euh, après, c'est plus ou moins bien fait, euh, concrètement. <rire> voilà. Et les programmes, je les connais pas bien, mais. Euh qui en fait, sont pas extraordinaires. C'est mieux en études supérieures, sûrement. Mais... Oui, mais surtout qu'on a beaucoup plus de liberté. Il n'y a pas de programme en études supérieures. Il y a un cadrage très large. Quoi. Oui. On, peut, on peut faire la géographie qu'on a envie de faire. On en ne fait. dire qu'il y a partout. Pour moi, c'est une discipline des sciences sociales. Moi, je trouve ça compliqué de faire de la géographie tout seul. Hein. On fait de la géographie en faisant de la sociologie, de l'économie, de la science politique, de l'histoire, un peu de langue aussi. Tout ça participe des sciences sociales, de l'anthropologie aussi. Mais euh, oui, au collège, ça ne va pas être triste. Mais, bon, il manque, moi je trouve que dans le secondaire, hein, il manque euh, de bonnes sciences sociales. L'histoire aussi, euh, on, peut, on peut la faire de façon sciences sociale ou de façon complètement. Euh, Complètement archaïque, l'histoire euh, politique des grands hommes euh, qui célèbrent voilà. hum. euh, la, la, la, la grandeur de la France. Voilà, Et la, la, la géographie, longtemps, était là pour célébrer la grandeur du territoire français. Un hum. voilà, territoire parfait, équilibré, euh, <rire> <où on> avancé. <sait. rire> voilà. Alors, sinon, j'ai des questions plus. Ah oui, sur financiarisation de l'immobilier résidentiel, en fait. Je suis désolé, c'est assez technique. Euh, C'est vrai qu'il est tard. Hein. Euh, C'est assez technique comme question. Alors, euh, en France, il euh, y avait eu des tentatives dans les 90 de grands investisseurs euh, nationaux, comme par exemple des, ass des assurances, qui avaient acheté des immeubles entiers, qui avaient eu des déboires ensuite pour bien gérer leurs immeubles et euh, récupérer les loyers, etc. Il y a eu des oppositions aussi euh, à ces opérations-là. Et donc, ça avait un peu refroidi tout le monde. Et, euh, et c'est en train de revenir... Alors, je ne connais pas super bien. Hein. C'est très récent. On a vu des investisseurs se remettre sur ce marché-là euh, dans le cadre de grandes ventes de patrimoine, et notamment liées à des réformes récentes de Macron euh, et les difficultés de financement des bailleurs sociaux qui sont euh, poussés à vendre. Et ça, ça favoriserait l'arrivée d'investisseurs. Mais alors, regardez de plus près, parce qu'en Allemagne, euh, pourquoi il y en a eu beaucoup C'est pour des raisons plus nationales qu'internationales. C'est qu'ils ont mis en place des dispositifs euh, fiscaux euh, de type de fonds d'investissement immobilier qui, pour le logement, qui a favorisé du coup euh, l'apparition de, entre... enfin, de, de grands investisseurs domestiques qui sont mis sur ce créneau-là. Euh, voilà, il y a eu un environnement national favorable en fait. Et donc ça s'est mis en place. Et il semble qu'en France, cet environnement national se met en place. Donc c'est plutôt des histoires nationales. Il y a des réglementations précises, des signaux politiques. Enfin, je regarde de plus près. Parce que très longtemps, on disait que le logement, c'était trop compliqué en termes de gestion, trop fragmenté pour intéresser des investisseurs financiers. On voit qu'ils arrivent. Je n'ai pas eu le temps vraiment de bien regarder cette année ces questions-là. C'est tout récent. Et du coup, ils étaient plutôt sur l'immobilier d'entreprise parce que c'est beaucoup plus... Facile de transformer en actif financier. Après, il y avait des questions sur la croissance urbaine. Euh, Ce n'est pas évident, finalement, cette question-là. Sur euh, est-ce qu'il est qu faut, euh, est qu faut fermer un peu la ville ou des euh, gens qui ont envie d'y aller. Alors, déjà, je pense que si on quitte Paris, vous pouvez vous dire pourquoi on quitte Paris. C'est vrai que d'un moment, euh, les gens se quittent Paris parce que. Euh, on arrive à un niveau de loyer euh, vraiment, euh, moi je suis parisien encore, hein. euh, ça doit faire 12 ans que j'habite à Paris, Ça cette année moins, mais euh, moi je trouve qu'on y vit assez bien à Paris, enfin, ouais, après c'est une question de, de goût aussi, hein. j'aime bien la vie urbaine, par contre, mon euh, appartement est assez petit, euh, je sais que je n'aurai jamais un appartement que je, je juge confortable. Je n'ai pas les moyens de, de louer un appartement confortable. Donc du coup, euh, j'étais intéressé pour quitter Paris. Euh, et après, pourquoi je raconte mon histoire, mais pourquoi je suis arrivé à Nantes Parce que je suis sur un poste qui était à Nantes me dit « Nantes, ben c'est pas mal, Nantes hein, ». Mais si ça n'avait pas été Nantes, je serais allé ailleurs. Euh, j'ai ai été pris là. J'ai aussi postulé des postes à Paris mais je n'ai pas été pris. Ah, donc du coup, je suis à Nantes. Euh, alors, j'ai vu actuellement, on fonctionne comme ça. Il y a des gens qui viennent vraiment avec un projet en disant « Nantes, c'est de place to be, etc. » parce que j'étais happé par la petite attractivité. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent parce que le boulot y est. Et donc, quoi voilà. Et donc, tout ça pour dire que Okay, le flux démographique, c'est un bon indice de choses qui se passent, etc. Mais, euh, mais le facteur central, c'est euh, d'abord euh, comment l'emploi se localise. Donc c'est lié à l'attractivité vis-à-vis d'entreprises. Donc Nantes a fait des entreprises. Mais après, il y a des effets très longs. Hein, même si on stoppait cette attractivité-là du côté des entreprises euh, avec d'autres listes qui prennent le pouvoir, euh, eh bien, euh, eh bien, euh, la croissance continuerait. Euh, par le fait que les gens se sont installés, qui vont avoir tendance à avoir des enfants, etc. Et donc, il y aura besoin d'emplois pour répondre à ces besoins de services, notamment d'emplois de profs, comme moi, qui vont continuer à arriver des années après pour répondre à ces besoins démographiques et qui vont eux-mêmes générer une croissance démographique. Voilà. Donc, du coup, je suis tout à fait d'accord pour réduire l'attractivité, réduire ce jeu de l'attractivité, cette mobilité des entreprises. Mais voilà, ça ne va pas arrêter la démographie. Donc, il faut... En euh, bah, bon, cela, c'est pas vraiment ça le problème. Euh, c'est pas le problème fondamental. Euh, c'est bien euh, l'offre, la façon dont on accueille les gens et finalement euh, l'offre immobilière, comment la structure, pour réduire le poids de la rente foncière et rendre les logements abordables, quel que soit le nombre, quel que soit la demande. Voilà, c'est un peu, voilà, je sais pas si... Voilà. Parce que finalement, alors, voilà. Donc moi, je, serais, je suis tout à fait d'accord pour dire voilà, que le jeu de la concurrence pour atteindre des populations est néfaste. Euh, et en même temps, je pense qu'on euh, peut accepter une, une liberté de mobilité, que les gens aussi se déplacent par rapport à une envie de vivre quelque part. Euh, et certainement, si le contexte est différent, euh, les gens auront des envies peut-être plus différenciées qu'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, s'il y a moins de jeux de concurrence sur le territoire, et, euh, du coup, on va peut-être redécouvrir l'intérêt d'habiter dans le territoire. Et ceux qui peuvent déménager, parce que la plupart des gens en, en déménagent quand on a besoin de déménager par rapport à un emploi. Voilà. Et les gens qui sont à la retraite, il n'y a que les riches qui déménagent, vraiment. Voilà. Arriver à la retraite, et je pense que c'est pas... D'ailleurs, j'ai euh, l'impression que ça se réduit parce qu'en fait les retraités qui arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas une vie forcément fantastique, même quand cette ville est située dans un petit bout de paradis. Non, Donc voilà, cette mobilité des gens, etc., euh, voilà, réduire le... comment dire... Réduire à, à un contexte qui favorise la concurrence pour intérêt des populations, oui. Ça ne va pas arrêter les flux de population. Alors, en même temps, on peut imaginer un autre régime de mobilité de la population où on, on, dé, on déménage pour le plaisir de déménager ou découvrir un nouveau territoire qui pourrait être intéressant. Enfin, voilà. C'est plutôt comme ça que je, je vois les choses. Euh, euh, car en fait, la critique de la croissance urbaine, ça ne doit pas être trop focalisé sur la critique de la croissance démographique qui, pour moi, renvoie à trop de paramètres et dépasse largement les choix politiques locaux. Mais ça doit être surtout une critique... Euh, de l'extraction, je reviens à mes histoires, à de la critique de la croissance de la rente foncière elle-même. Pour moi, lutter contre la croissance urbaine, c'est annihiler en fait, ce jeu de l'extraction de la rente foncière, la maximisation de cette extraction, euh, en, voilà, en, en, en, en, en créant des communs sur certaines parties de la ville, en, en mettant une maîtrise publique sur d'autres parties de la ville, euh, et du coup... Euh, il y aura moins d'injonctions par, par, par le sol, il y aura moins d'injonctions à faire de la croissance parce qu'il y a moins d'intérêts fonciers à défendre, il y aura moins de plus value immobilière à faire, Et donc du coup cette croissance-là va un petit peu disparaître alors est-ce que ça va vers la décroissance forcément, bon, en tout cas à l'échelle locale pour moi on a pas euh, l'objectif c'est surtout de ne, que la croissance ne soit plus un objectif de politique publique après si ça crée de la décroissance ou pas c'est une autre question, parce qu'il y aura toujours de la croissance démographique si le contexte c'est si à l'échelle nationale on a une croissance démographique et avoir une décroissance démographique, ça peut être un peu problématique parfois, pas forcément... ça, ça amène des aspects positifs, mais ça peut amener aussi beaucoup d'aspects négatifs. Et, euh, et si la population nationalement ne baisse pas, il n'y a pas de raison que la population localement baisse. Voilà. Donc ça ne peut pas être un objectif de faire baisser sa population, je ne comprendrais pas, parce où vont les gens si on fait baisser la population voilà. Donc pour moi la population, on la prend telle qu'elle l'est un peu, euh, et puis s'il y en a qui bougent dans ce là bon, voilà, ce n'est pas forcément ça le problème. C'était un peu le désaxement. Je ne sais pas si je vous fait bien comprendre. Voilà. Donc finalement, la critique de la croissance, c'est surtout la critique de la croissance des valeurs immobilières et des intérêts qu'il apporte. Voilà. Je pense que c'est ça que je voulais raconter, fondamentalement. Ouais. Ce soir, je ne sais pas si ouais, je suis pas hyper. Une euh... une une je m'étais un peu crevé. Je ne suis pas hyper. C'est pas mal. alors après, des exemples justement de vies qui sont sorties de la croissance je me suis dit récemment qu'il faudrait que quand même j'ai en stock des exemples, des exemples de choses positives parce que <rire> j'ai un mal fou à, à en proposer sur les, il y a pas mal de collègues qui, qui ont lancé des recherches sur les villes en décroissance justement avec l'idée qu'il y aurait peut-être des modèles alternatifs dans ces villes là et les résultats sont assez euh, assez, euh, assez déprimants parce qu'en général les villes en décroissance ils mettent en place des stratégies pour recréer les conditions de la croissance <rire> donc alors, après, ça crée des... Par contre, la ville en décroissance, comme ça détend les, les, les marchés immobiliers, ça crée des, des espaces de liberté. Et bon, c'est des choses assez connues, mais quand on va voir bah, Détroit, par exemple, c'est passé quand même des choses assez, assez magiques autour de l'agriculture urbaine, euh, coopérative, euh, avec euh, des gens, notamment des quartiers les plus, les plus populaires de la ville, qui, généralement, donc, sont des... Euh, des Afro-Américains qui euh, se mettent à faire de l'agriculture qu'ils les... n'en avaient jamais fait avant, puis se mettent à faire de la permaculture, à faire des trucs bio hyper poussés et tout euh, dans un cadre collectif, voilà. Mais à côté de ça, à Détroit, il y a déjà des entreprises qui achètent du terrain euh, agricole, qui font de l'agriculture intensive, donc en pleine ville hein. alors par deux, ils font leurs calculs pour que ça leur rapporte de l'argent dès le début et surtout, en fait c'est la spéculation immobilière et ils achètent des terrains qu'ils jugent bâtissables pour quand la ville va repartir, quand la croissance va repartir, etc. Puis à côté de ça, il y a une planification en fait, de la décroissance à l'échelle de la ville qui euh, organise en fait la future croissance des valeurs immobilières en lien avec euh, les investisseurs dont je viens de parler et qui euh, parfois va même demander à des populations pauvres de dégager d'un terrain. Ou, ou va privil... quand, euh, en fait, on va détruire des quartiers à moitié euh, inoccupés euh, et bizarrement, on va plutôt détruire les quartiers pauvres que les quartiers plus huppés, même s'ils sont en même état de délabrement. Voilà. Des choses comme ça. Donc voilà, on voit plein de choses négatives aussi. Donc c'est loin d'être un modèle, mais il y a des espaces de liberté qui sont intéressants à analyser. Après, peut-être des, des modèles à l'Anson-Goel, on en parlait beaucoup, il faudra aller voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a 10 ans, il euh, euh, y avait vraiment des choses intéressantes qui avaient été lancées. Il faut avoir aussi un retour critique, parce que euh, je sais qu'il y en a qui disent... Euh, qui un son de cloche un peu différent sur l'ensemble parce que peut-être qu'il faut un renouveler aussi ce hein, qui s'est passé là-bas je ne je, je me prononcerai pas, je ne connais pas assez bien euh, euh, qui a fait des trucs vraiment chouettes euh, qui sortent de la croissance euh, c'est une bonne question si on, oui, euh, si on parle vraiment de ville pas, pas d'expérience de, tilsane. Hein, euh, Mm -hmm. Il fois que je cherche euh, sur <rire> des exemples vraiment pertinents. Euh, après, voilà, c'est plutôt des bouts qu'on peut trouver ça et là euh, quand même. Les, les villes d'Europe de, du Nord ont réussi à contenir un, les questions immobilières avec leur, euh, leur propriété euh, du foncier. Après, tout n'est pas rose, mais c'est des villes où il y a énormément de logements sociaux. Mm -hmm. euh, et. Euh, et du coup, c'est des villes où il y a une mixité qui, est, qui a été conservée. Euh... Mais je vais, je vais bosser ça, parce que <rire> c'est pas possible d'arriver qu'avec un, un dispositif critique et de ne pas proposer des euh, modèles, de, modèle, enfin, de, de droit un peu <rire> Et sinon, c'est vrai que juste pour finir, c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai qu'il y, y a les villes-centres comme Nantes, ont souvent pas mal de logements sociaux par rapport aux périphéries. donc euh, les villes-centres restent malgré la gentrification des espaces de relative mixité en fait. voilà, après il voilà. y a d'autres problèmes par rapport aux logements sociaux où apparemment les, les, il voilà, y a différents des, types de fait. logements sociaux après, et euh, la, oui, la, la, le la, la fond la, du logement social vrai. et après dans le décompte des, des logements sociaux le problème c'est que les logements sociaux récents qui ont été construits c'est les logements sociaux plus ouais. euh, donc en fait le PLAI c'est le plus social et c'est ce qui est le moins produit alors que les demandes sont très fortes, et euh, la ville de Paris a construit beaucoup de logements sociaux depuis de la l'année, mais essentiellement des logements sociaux supérieurs. Ah. Donc ça permet on va dire, de garder des populations à revenus moyens qui pourraient avoir des difficultés à se loger, hein. mais ça, ça ne répond pas aux enjeux de logements les plus cruciaux qui sont vraiment des gens moins bien payés, qui, euh, euh, c'est des brouillés qui sont très nombreux. Hein. La classe populaire donc pas du tout disparu. C'est encore à peu près 50% de la population française qui est ouvrière ou employée. Donc, euh, voilà. Et les villes-centres répondent de moins en moins à ces populations-là. Après, les quartiers de logements sociaux mais, et très sociaux restent plutôt dans les villes-centres, une permanence. Il faut que les quartiers les plus populaires restent dans les villes-centres Ou, pour les plus grandes villes, comme Lyon, Paris et peut-être Lille, dans sa banlieue proche. Voilà. Pour Paris, pour Paris la région parisienne, les, les communes les plus populaires, en 2018, enfin, on va avoir lu un article très récent là, qui reprenait des données récentes, ça reste. Euh, Saint-Denis, La Courneuve, ah, je... seine saint denis mais proche de Paris. Mmh. C'est pas euh, le Père hyper lointain qui est aussi qui est populaire, mais moins. qui n'est pas euh, très populaire comme le reste, la une partie de la banlieue proche. Mais pour ça, il y a une permanence vraiment forte. Voilà, donc ça limite, c'est vrai que sur la gentrification, malgré la politique de la ville, la gentrification des grands quartiers de logements sociaux reste mesurée. Donc, d'une certaine, certaine façon, ça prouve aussi l'importance du, du système de logement social. Enfin, ça force à continuer de concentrer les plus pauvres, mais c'est parce qu'elle répond aux, aux besoins de cette population-là, des logement que que personne d'autre ne propose, et c'est pas le, la maison d'un humain qui permet de, mmh. de loger ces gens-là. Voilà. Merci. Moi, je, euh, je, peut-être c'était plus en réponse par rapport à quasiment ce que tu avais dit au départ. Mmh. Je me disais, mais c'est parce que c'est la première fois que je viens sur un temps euh, ménager la ville, et, et, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que ce n'était pas une question, mais je me disais, euh, dans le tableau qui était fait, je me, euh, et c'était peut-être du au, même ordre que les histoires de nostalgie là, je me dis que, je pense des fois on a tendance à noircir, au sens où euh, ça c'est les politiques publiques qui sont orientées, mais moi je trouve on aurait vachement intérêt à nous aussi faire une vraie cartographie de, en pratique c'est quoi leurs objectifs et c'est quoi l'impact. Parce que par exemple sur tout le travail de développement autour de FEDO, je suis pas vraiment sûr que maintenant les populations qui se retrouvent là soient exactement ce que euh, notre métropole avait visé au départ. Ouais. Je, je, je, je pense que quelque part, il y a quelqu'un dans un bureau qui doit se dire ah, « On a foiré quelque chose, quoi <rire> !» ou, euh, ou, euh, euh, ah ou de la même manière, je me dis « Ah non, il y a des trucs chouettes là-dessus » Ou de la même manière, tout un moment où je pense qu'il y avait vraiment comme projet de vidéo beaucoup bouffé, avec toute la, la création autour de, euh, du hangar à banane, tout ça, qui est un truc à très peu marché, avec des trucs très vivants autour des, du festival barbare, où je me dis « En fait... » Il y a quand même, on est quand même une ville où je pense qu'il y a un vrai écart entre ce que aurait envie de la métropole et ce qui en pratique, ce qui en pratique fonctionne. Quoi. Et que je me dis, ça ressort sur. On fait des blagues sur Nantes et ses émeutes et tout ça, mais pour moi, ça a traduit un truc. Quoi. Le fait que c'est quand même un. Moi, j'ai l'impression que c'est une ville où il y a un décalage super fort entre comment la... les élus la représentent et comment Le les bordent. gens, au quotidien, euh, la vivent et ils se l'approprient. C'est vrai que sur centre-ville Nantais, les espaces publics euh, du centre-ville, ils n'ont pas évincé euh, les populations dites marinales Ah ben bah non <rire> bah, Je Donc, pense qu'ils avaient envie, ils n'ont pas... Relativé chèque à ce niveau-là. Ils prouvent <rire> une résistance des populations euh, dans leur pratique. il ne faut pas exactement ce qu'on prévoit qu'ils fassent. Ils ont, à Mais... à, ils ont réussi à gralindre... Ils ont ils à... quand même, voilà, ouais, ça, ouais, quand même ouais, des gens légers ouais, des, ouais, BG, ouais. Hein, je des je gens sais des sais Juste Moi, ouais. je vais revenir sur la question que j'avais posée. Parce qu'après, on est parti sur le cadastre. Donc, euh, <rire> ah oui. Que sur le revenir oui, sur, sur le cadastre Non. Ouais. <rire> ouais. Juste que ça. ça... Euh, T'as commencé à expliquer que c'est un mode de pensée en fait qui a été installé, oui, aussi, qui, ouais. qui favorise euh, la, la, cette histoire de, des investisseurs Et du privé et, en général. Et, a... et la question en fait, c'est comment on contourne ça C'est-à-dire que même même si demain, un maire est élu à la tête de Nantes en disant « je veux développer les communs », derrière, il y a tous les, tous les services techniques, tous les, tous, tous les réflexes qui seront toujours présents. Et je pense que ça ne changera pas. Euh, enfin, ça peut changer, mais ça prendra du temps. Il faut... oui, oui, non il faut changer aussi l'administration en partie. Mais, je... mais euh, quand on arrive à la technique commune, on peut changer les directeurs quand même. Oui, ça, ça je sais bien, que... Après, on ne va pas virer tous les fonctionnaires. Mais, mais euh, la question c'est comment, comment, euh, comment on arrive à, à faire changer le... changer ça, enfin ça, ça me semble compliqué, mais est-ce que c'est est une, est une bataille d'idées une... mmh. euh, bah, En fait il y, y a deux choses, je pense, il bah, y a un côté idéologique sur lequel j'ai insisté, parce que globalement c'est des gens ils baignent plutôt dans ce milieu-là, qui sont plutôt convaincus que c'est la seule façon de faire. Euh, et en fait, euh, il y a une petite nuance à faire, c'est faire de la transition. Il y a une différence entre les gens qui vont faire de l'aménagement et les gens qui vont faire du développement économique. Ils ne vont pas raconter la même chose, ils n'ont pas exactement la même formation. Et, euh, et ceux qui font du développement économique, pour eux, le but c'est de faire venir des investisseurs. Et, euh, et du coup, ces investisseurs financiers, mais c'est l'investisseur, voilà, ce messie qui vient dynamiser le territoire. Ceux qui font de l'aménagement, c'est un peu différent. Ils peuvent aménager le, le chou et la chèvre. Enfin, mais eux, ils seraient capables de faire de l'aménagement plus public, je pense. Ils pourraient être convaincus. Ils n'ont pas exactement la même formation. Et du coup, le deuxième point, c'est que le contexte, quand même, va bah, décider du niveau de privatisation, le contexte où, où le, les, les ressources locales, où, donc il y a le projet politique, mais il y a aussi les ressources locales et le fonctionnement plus généralement de, du financement de l'aménagement. On va travailler sur des communes aux Pays-Bas. Euh, la privatisation des opérations d'aménagement est moins poussée dans une certaine mesure parce que... Euh, les communes, vraiment, une maîtrise beaucoup plus forte du, du foncier aussi parce que c'est une grosse ressource financière. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle à tout point de vue, mais en tout cas ils n'acceptent pas qu'il euh, y ait des aménageurs privés qui s'occupent euh, de construire un nouveau quartier. Ils veulent garder l'aménagement vraiment propre et ils ne confient même pas à une entreprise public qui serait l'aménageur, ils gardent dans la municipalité, même dans les services de la municipalité, parce que c'est un sujet très stratégique, source de revenus forte. Par contre, ça peut les pousser à augmenter les prix euh, s'ils veulent gagner plus d'argent euh, pour des questions budgétaires. Voilà. Euh, et du coup, dans les villes françaises, on a quand même des villes centres qui s'étaient construites de fortes compétences en aménagement, qui ont fait, de la, qui font, la, qui continuent de faire de l'aménagement public, et qui sont quand même relativement Imperméable, à une certaine mesure, à confier vraiment des grosses opérations directement au privé. Euh, c'est plus ou moins vrai parce qu'on voit de plus en plus de ce qu'on appelle les macro lots euh, C'est-à-dire que dans une opération publique, euh, ZAC, donc, ce qui a produit l'île de Nantes, ou Madeleine chamart c'est une ZAC. Euh, donc on va faire une ZAC, donc ça veut dire qu'il y a une maîtrise publique du aussi pendant le temps de l'opération et on va déterminer, du coup on va faire un programme en disant, voilà on va faire tel type du par ici, etc quel type de voirie, les équipements et puis ensuite, euh, aménagement public euh, etc, par contre euh, petit à petit, on se dit bon, bah, ça pourrait être bien de vendre toute cette partie-là de la ZAC directement à un promoteur qui va lui faire un centre commercial et puis il va faire des rues à l'intérieur ça fera ça de moins à financer, etc donc voilà, ça c'est les tendances, mais globalement l'aménagement reste à peu près public puis ensuite on vend les parcelles aux promoteurs privés. Donc, il y a quand même une maîtrise publique euh, des équipements, des choses comme ça, d'espaces des publics qui restent à peu près définis par le, par le public. Par contre, dans des communes avec moins de compétences, moins d'historique sur l'aménagement, des communes plus petites de banlieue souvent, ou carrément de périurbains qui vont faire de la zone d'activité, euh, sans parler des lotissements pavillonnaires, Voilà, ben là c'est des communes qui n'ont pas les moyens de faire de façon de, de l'aménagement. Donc ces communes-là, soit, soit il ne se passe rien, soit elles confient des opérations au privé. En général, dans ces communes-là, le privé vient avec des projets déjà bouclés. Ils voilà, font voilà, on devrait faire ça chez vous, se urbanise la moitié de la commune, mais vous signez là, et puis, euh, puis vous serez content, vous aurez de la croissance. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait la même histoire quand même entre les grosses communes, en gros le centre, et, euh, et les communes plus petites euh, sur ces questions d'aménagement, euh, euh, voilà, liées à des compétences, des ressources, euh, des possibilités ce qui nuance un petit peu le, mon propos. Euh, après, en fait, la maîtrise publique de l'aménagement n'empêche pas cette financiarisation des immeubles eux-mêmes et puis il n'y a pas vraiment de, de, de, de, de, de distance des élus et des techniciens sur cette question-là, où oui, ils estiment que voilà, c'est comme ça, c'est le marché. Après, la, la, la difficulté, la, le danger aujourd'hui, c'est qu'avec l'affaiblissement la, des ressources des collectivités, moins de dotations, euh, euh, bah en, en fait, voilà, moins d'argent en général, ça peut créer le contexte favorable à confier de plus en plus la totalité de l'opération mmh. à du privé. C'est-à-dire tout l'aménagement d'un la quartier, le Yello c'était ça, hein, qui mmh. était dans tuyaux. C'était un truc en rupture avec ce qui se fait à Nantes. Hein. C'était vraiment un quartier entièrement aménagé par, par du privé. C'est-à-dire pas de contrôle public sur euh, le type, enfin très peu, sur le type d'espace public, sur le type d'équipement, etc. Sur le type de logement, parce qu'il y a quand même. On peut aussi maîtriser ça. Voilà, il y a des communes qui, euh, en banlieue parisienne, euh, peut-être ailleurs aussi, euh, à une c'était beaucoup Saint-Ouen par exemple, qui, euh, quand elle vendait des parcelles des promoteurs immobiliers, négociaient avec eux à un prix plafond pour limiter le prix. Vous pouvez faire une opération chez nous, mais c'est pas plus de 3500 euros le mètre carré, des trucs comme ça. Soit.. Euh, Assez nettement, enfin, assez nettement en dessous du prix de la première couronne parisienne. Enfin, des trucs comme ça. Donc il y a quand même des leviers. Euh, par contre, ces communes-là n'avaient pas du tout senti euh, l'histoire du côté de l'immobilier tertiaire. Ils avaient accepté les grandes opérations euh, des investisseurs et, euh, et la standardisation de, du locaux d'entreprise, et donc la euh, standardisation de, du type d'entreprise dans le territoire, en décalage complet avec la population locale. Mmh. Et avec les objectifs euh, sociaux. Mais je pense qu'on peut convaincre des professionnels de modifier leur rapport de force. Et dans les formations d'urbanisme, euh, les étudiants ont ce discours-là quand même. Donc s'ils trouvent ça valable, en tant que professionnels, je pense qu'ils pourraient l'appliquer. Mais ce c'est pas les gens les plus forts dans les collectivités. Si ça répond mieux, non euh, ouais, oui, tout à fait. Ça me fait vachement pousser. <rire> ça me fait réviser plein de trucs. <rire> dernier... Um... Non, ça va. Ça va. Oui, bon bah, merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Merci à vous. Belle question. <rire> Belle réponse. <rire>